Eh bien, nous y voilà. La deuxième saison du Talk Talk Show. Bienvenue. Bienvenue dans ce show. Bienvenue pour la deuxième saison. Ça fait longtemps que vous l'attendiez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas planifié. Et bien entendu, eh bien, comme le journal télévisé, je commence à l'heure. Il est 22 h minute maintenant. Et merci déjà d'être, d'être nombreux à regarder cette émission. Alors. Si vous ne me connaissez pas, vous avez vu juste le générique auparavant et le petit teaser, je suis Michel Poulart, je suis conférencier professionnel et mon métier c'est d'être optimiste. Oui, oui, je suis optimiste professionnel et je gagne ma vie à l'être. Et bien entendu, c'est dans les moments difficiles qu'il faut être optimiste. Il n'y a rien de plus facile qu'être optimiste quand tout va bien. Eh bien, voilà, les choses vont mal, quoique les choses vont mal pour ceux qui veulent bien le voir comme tel, on en parlera tout à l'heure avec mon invité Christophe Train, qui est déjà en attente, et bien entendu Anne Van Den qui nous fera la chronique, la synthèse de tout ce que l'on aura entendu dans cette émission de ce soir. Alors, grande nouveauté ce soir, une très très grande nouveauté. Vous allez voir dans le lien de cette vidéo ou en commentaire, vous allez voir un lien. Et ça, c'est vraiment tout tout nouveau et c'est quelque chose de moderne puisque. J'ai appris une chose avec euh, les adolescents, c'est que les adolescents ne comprennent plus pourquoi la télévision a un intérêt à être en direct. Pourquoi Eh bien, euh, parce que les jeunes euh, utilisent euh, le chat comme étant un moyen de communiquer. Je vois ici que, qu'est-ce qui se passe je, je suis flou, voilà, même si je suis flou, voilà, c'est comme ça, C'est je ne suis plus flou, voilà, je suis net <rire> c'était pas le réseau, c'était la caméra qui était mal réglée. Donc, je disais que les jeunes aujourd'hui ne voient plus d'intérêt à voir des émissions en direct à l'atelier parce qu'aujourd'hui, avec des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, Instagram ou les autres réseaux qu'ils utilisent aujourd'hui, il y en a tellement, ils ont le bonheur extraordinaire de pouvoir communiquer en direct. Eh bien, la nouveauté est la suivante. Outre mon invité Christophe Trin, que je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez tous l'opportunité ce soir aussi de réagir en direct dans l'émission. Il y a le lien de euh, la plateforme sur laquelle je diffuse cette émission. Eh bien, vous allez rentrer librement dans l'émission. Je vous verrai affi vous afficher euh, dans, euh, sur mon écran. Et si vous voulez converser avec moi, avec nous, nous apporter un message, nous dire quelque chose, nous souhaiter la bonne année, j'y viens, j'y viens, j'ai pas oublié, hein. nous souhaiter la bonne année ou tout simplement, eh bien, c'est une sorte de libre antenne. Si tu veux participer à cette émission de façon très impromptue, eh bien, tu es le bienvenu, sans t'y inscrire au préalable. Comment faire Le lien est en description de cette vidéo ou en commentaire. Il suffit de cliquer dessus, tu vas le trouver et je verrai euh, vous afficher dans euh, ma régie. Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on est le 3 janvier 2022, c'est le nouvel an. Le nouvel an est, comme d'habitude, en début d'année, les bonnes résolutions. Allez, je vais vous faire une confidence. J'en ai marre des bonnes résolutions <rire> J'en ai marre des bonnes résolutions parce que en fait les résolutions sont sont provoquées par un raisonnement un raisonnement disons de de l'intellect et euh, bien entendu l'émotionnel s'il n'est pas assez présent si on n'en a pas le vrai pourquoi on prend des décisions eh bien euh, ce sont des résolutions qui euh, ben, euh, termineront dans un dans une impasse et euh, ça crée de la frustration hein vous connaissez toutes ces euh, toutes ces résolutions qu'on a pu prendre et eh bien qui n'arrivent à rien tout simplement parce que euh, maintenant, du haut de mes 51 ans, ouais, euh, j'y arrive à hein, 51, eh j'ai appris que euh, les résolutions nous frustraient plus qu'autre chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de nous connecter à notre intention. Je t'explique. Quand Google a démarré, il n'avait jamais pensé que Google deviendrait cet empire. Quand Jeff Bezos a commencé Amazon, il n'a jamais imaginé ni planifié que ça deviendrait cet empire. Quand Elon Musk a créé son premier logiciel de, de, de vente avant Paypal, il n'a jamais imaginé qu'il deviendrait milliardaire. Qu'est-ce que je veux illustrer par là Eh bien que parfois, ce qui est important, c'est de se lancer et de faire ce qui nous tient réellement à cœur sans nous mettre la pression par des raisons ou pour des raisons rationnelles. Si ce n'est que rationnel, c'est bien on fait un régime, voilà, il faut maigrir, il faut perdre 5 kilos, mais au bout de trois semaines, au bout de trois semaines, on a perdu 1 kilo et 352 grammes. C'est décourageant face à tous les efforts qu'on a fait. Alors je parle de maigrir, voilà, je parle pas pour moi, mais bon. <rire> voilà. Mais ce que je vous suggère, du haut de mon de mon expérience, c'est plutôt de vous connecter à une intention. Qu'est-ce que tu veux réellement Qu'est-ce que tu veux atteindre Regarde, quand je suis devenu conférencier professionnel, moi, mon seul rêve, c'était de devenir conférencier professionnel. Et je n'avais jamais imaginé que le jour où je réaliserais ce rêve, parce que je l'ai réalisé, eh bien, ça irait encore plus loin. Ce qui est extraordinaire, on le verra peut-être avec Christophe qui nous partagera peut-être son expérience, nous le verrons, ou avec toi qui nous regarde. Hein, je le rappelle, tu as, euh, tu, tu as l'invitation de pouvoir venir euh, sur euh, dans cette régie. Euh, tu peux venir intervenir là-dedans et réagir par rapport à ce que je dis, être d'accord ou pas d'accord, ou tout simplement venir raconter ton histoire. Quand je suis devenu conférencier professionnel et j'ai commencé à vivre de cela et d'en faire mon activité euh, principale. Je n'avais jamais imaginé auparavant de créer une école de conférenciers. Et quand je dis que parfois, quand on réalise un rêve, qu'il est beaucoup plus beau qu'on ne l'a imaginé, c'est que parfois des portes s'ouvrent, des opportunités se, se posent à nous. Et à nous de les prendre, de les transformer, ça s'appelle la sérendipité. On obtient un résultat complètement différent que ce qu'on avait planifié. Et au final, c'est probablement encore beaucoup plus beau qu'on avait prévu. Alors, Bien entendu, le métier de conférencier est sinistré, hein, euh, Voilà, on, on, on est dépendant de, du métier, euh, nous sommes d'un métier qui fait partie de, de, du secteur de l'événementiel, et comme le secteur de l'événementiel est plus ou moins euh, sinistré, je dis bien plus ou moins parce qu'on peut encore tenir des petits événements, selon les dernières les derniers les dernières critères euh, gouvernementaux, euh, mais néanmoins, beaucoup d'entreprises ont cessé de faire leurs séminaires, leurs conventions, et c'est ce qu'il y avait motivé le lendemain de, du premier confinement, donc le 19 mars 2020, à créer le talk-talk show. Pourquoi talk-talk Talk-show, ben, talk hein, le talk-show, là, je pas besoin de, de vous l'expliquer, et talk-talk parce que c'était euh, une anamatopée qui faisait talk-talk, je viens frapper chez vous, c'est moi qui m'invite chez vous. Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à poster des commentaires et je vais en profiter. Voilà, pour intervenir, n'hésitez pas à rejoindre donc effectivement ce lien qui est en description. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans l'émission. Ça, c'est la grande nouveauté. Et nous avons ici, bonsoir Grégory, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, bonsoir Anne, que nous allons voir tout à l'heure et qui nous regarde d'un autre, autre endroit mais qui va venir tout à l'heure dans le studio d'ailleurs je vous montre, hein, regardez le studio voilà ça c'est le studio, tout à l'heure Anne va prendre place ici voilà, donc euh, elle viendra vous faire la chronique de fin bonsoir Anne, ça me fait plaisir de savoir que tu regardes l'émission quand même ah, C'est plutôt sympa. Et qui avons-nous encore Alan Lecam. Ça me fait plaisir de te voir, Alan. Bienvenue dans cette émission. Euh, désolé, trop tard pour moi, euh, je regarde. Euh, désolé, trop tard pour moi, je regarde. Mais si tu regardes, je ne suis pas désolé. Moi, je suis content que tu sois là ou peut-être que tu regarderas peut-être plus. Euh, nous avons avec nous également Joël. Joël Delgoff, bienvenue. Meilleur vœu à vous deux. Meilleur vœu à toi et j'en profite pour vous souhaiter à tous un merveilleux, un merveilleux 2022. Et ma conviction est la suivante, c'est que 2022 sera fabuleux parce que tu l'auras décidé. C'est une, une vraie décision. Euh, merci, Alan, pour tes encouragements. Tu vas regarder en replay, c'est magnifique. Flo, bonjour, Michel et Anne. Salutations de Cous de Suisse. Hello, Flo, heureux de te retrouver. Euh, merci, Alan, pour le compliment. Claude, bonsoir de Belgique. Oui, c'est une très bonne idée d'ailleurs. D'où venez-vous D'où venez-vous Ça me fait plaisir de savoir où vous êtes. Et puis, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi un petit peu quel est votre état d'esprit, votre humeur du jour. Si c'est 10 sur 10, vous êtes, vous avez la patate, vous avez la pêche suffisamment à revendre pour donner aux autres. Si c'est 1 sur 10, j'espère que cette émission vous en donnera un petit peu plus. Merci Flo pour ses vœux et bien entendu Anne qui répond euh, bonne année. <rire> bon si on vous dérange <rire> vous nous le dites. Hein euh, Flo si tu veux venir intervenir dans l'émission n'hésite pas à venir et puis Marise Marise bienvenue dans cette émission merveilleuse année à toi aussi ça me fait vraiment plaisir et euh, Anne qui nous répète que, bah, Anne tu, tu prends tu prends euh, tu prends le relais du, du chat ça me, ça me fait plaisir. <rire> Euh, Amine, bonsoir Amine ça fait vraiment du bien de te revoir me dis-tu, Eh bien moi ça me fait du bien de te relire, bonne année à toi aussi mon ami Sandra Gardel, bonsoir bonsoir à tous euh, Jean-Philippe Cunier, ben écoute euh, sur LinkedIn, merci à toi belle année Jean-Philippe, j'espère que tu auras le plaisir de regarder et je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le dans le dans la régie là maintenant ça va être chouette et si vous entrez dans la régie, n'hésitez pas ou n'oubliez pas d'allumer votre euh, votre votre caméra. Voilà, je le vois ici, c'est génial. Ensuite, j'ai Barbara. Bon, bonsoir, Barbara, qui nous regarde également sur LinkedIn en direct. Oui, parce que nous sommes en direct. Sur Facebook, en simultané, sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch. Si, si tu me rates, c'est que tu n'as vraiment pas eu envie de me voir, hein, franchement. Nous avons Hélène Lalou. Bonsoir Hélène, bonne année à toi. Hélène, qui est l'une de, de mes brillantes élèves de l'école de conférenciers et qui aura l'opportunité de donner une conférence le 20 janvier prochain à Paris, euh, allez sur euh, sur mes pages hein, LinkedIn, euh, Instagram et également Facebook pour voir les, les données, les coordonnées de cet événement extraordinaire. Quand, dans mon école de conférenciers, tous les conférenciers donnent leur conférence en format TED, c'est filmé, c'est enregistré et c'est au Théâtre Beau le 20 janvier à 14h et venez voir et faire connaissance avec Hélène. Emmanuel Delors, langue de geek, bonsoir la star du sac à sapin anti-dépression. Oui, alors j'explique, euh, merci Emmanuel, je comprends ta blague, mais il faut peut-être que je l'explique à certaines personnes. Euh, c'est que dans l'une de mes conférences, je rentre dans un sac poubelle pour expliquer un concept euh, clair, c'est le concept de la dépression nerveuse. Et là, bien entendu, comme c'est Noël, il m'a fait la blague du sac à sapin. <rire> <rire> Merci mon cher Emmanuel. Nous avons aussi Katia, bonsoir Katia, de Carcassonne. Oh, Carcassonne, la cité merveilleuse avec la merveilleuse citadelle, c'est fabuleux. Mais dis donc, vous êtes extrêmement nombreux, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. J'ai vraiment l'impression que vous avez eu vraiment envie de, de, de voir ces deux émissions et moi, ça me, ça me réchauffe le cœur de vous voir aussi nombreux, de voir autant de likes et de commentaires c'est un petit peu le salaire <rire> c'est un petit peu mon salaire c'est de, de de voir que euh, que vous êtes aussi nombreux je vois que la caméra a du mal à me suivre non voilà c'est très bien comme ça alors nous avons également Sylvie coucou des Hauts de France bienvenue les les ch'tis, chers amis Barbara Belgique et la pêche donc je suppose que ça 10 sur 10 Thierry Michel bienvenue heureux de te revoir on a bien entendu beaucoup de d'habitués du Tok Tok Show première saison ça fait vraiment plaisir je je ne comprends pas pourquoi ma caméra alors pendant les répètes ça marchait bien <rire> et bien entendu, quand c'est en direct et ça sa foire. Bonsoir, et meilleur vœu, que le meilleur de 2021 soit le pire de 2022. Attends, je... attends que le meilleur de 2021 soit... Ah oui, d'accord, oui. <rire> Merci Thierry pour un... Attends, il est 22 heures passées, tu, tu me fais mal à la tête. Hein. Amine, Alger épuisé par une semaine de formation, mais c'est une belle fatigue. Oui, il y a des bonnes fatigues. Nous avons ici euh, Volvo. Volvo V60, garé devant chez Gio. Alors ça, c'est du pseudo, hein. Volvo V60, c'est carrément de la pub. <rire> Bienvenue dans l'émission, j'espère que tu vas te plaire. Euh, je prends le temps de, de lire tous vos commentaires, mais également, je le rappelle, hein, nous avons déjà Valérie Patrick qui est, qui est là, qui attend en régie. Elle a euh, écouté mon appel. Le nouveau concept de cette saison 2, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment. Voilà, le lien est en description euh, ou en commentaire. Tu cliques sur ce lien, tu rentres en régie. Et si tu es sage, je te fais participer dans l'émission. Nous avons également Dams. Bonsoir, cher ami. Bonsoir de te voir. Adrien. Bonsoir à toi, mon ami. Bisous, nous deux. Mais une bébèse à Anne, bien sûr. Adrien, comment vas-tu Je sais que toute ta famille, vous avez été terrassée par le Covid. Donc, dis-moi comment tu vas. Ça me ferait plaisir de voir tes nouvelles. Nous avons ici Sarah. Bonsoir, Sarah. Ça va Ben oui, ça va. Et toi <rire> Nous avons Camille Gameuse, ça a l'air cool, je peux monter et discuter. Eh bien oui Camille, tu vas sur le lien, tu es sur euh, YouTube, tu vas dans la description, il y a le lien pour monter, discuter et tu es la bienvenue Camille. Donc n'hésite pas, euh, vas-y, clique sur le lien et je te verrai apparaître. Xavier, bonsoir à tous et très bonne année 2022, à toi aussi mon cher Xavier. Bonsoir, Alain est là. Alain est là. Je ne sais pas. Alors je pense que c'est Christophe qui m'en parlera. Je pense que c'est un ami à Christophe. Oui, on va vite la, la zapper là. Bonsoir. Bonsoir à Michel. Bonsoir anne dit Tatiana. Bonsoir à toi. Heureux de te revoir ce soir. Bonsoir à la communauté. 9 sur 10 dans le Pas-de-Calais. Oh là là, mais vous êtes super nombreux. C'est vraiment. Euh, Ariane, bonne année 2022. Oui, je pense que je vais passer celle-là. Euh, la photo me dit que qu'il ne vaut peut-être pas. Mal. <rire> Utilisez cela. Bonsoir Patrice, heureux de te voir. Et avec cette belle photo, Camille Le Gros, bonsoir de Metz. Bonne année à toi, ma, ma chère. Laurent, ah, Laurent de Paris, bienvenue. Euh, de belles réalisations 2022, oui, mais j'espère bien, oui. Alors, nous avons ici encore, euh, donc, d'autres commentaires. Alors, alors Solange Bambina, et comme tu le vois, il y a marqué Poulart à la fin. Eh bien, ça, c'est parce que c'est ma maman. Bonsoir maman Heureux. Je suis content que tu, que tu regardes l'émission, ça me fait toujours plaisir. Euh, Sarah, eh bien, c'est Sarah Rab et non pas Sarah Louis. Excuse-moi, Sarah Rab. Je, je, voilà, je lis, joli, je, je fais comme je peux. Voilà, euh, voilà. Tu, tu, voilà. Alors, frigo vide, ça veut dire my D'accord, ok, très bien. Bonsoir de Rohan. Belle année à tous. C'est merveilleux, merveilleux de vous voir vraiment aussi nombreux. Ça, ça me touche pour cette première de l'année. Alors. Voilà, on s'est tous souhaité les meilleurs voeux, on va tous essayer d'échanger. Et euh, j'avais lancé l'invitation, vous êtes tous les bienvenus à venir papoter avec moi en direct en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Et nous avons Valérie. Valérie, est-ce que tu es prête Tu me fais signe parce que là, je te fais rentrer euh, en studio. Ça y est, tu es là, ton micro est bien ouvert. Voilà, attention, 3, 2, 1. Bonsoir Valérie, comment vas-tu Bonsoir Michel, ravi de vous. retrouver. Ben, j'avais assisté à la, la saison 1. C'est la saison, oui, effectivement, on s'était oui. vu lors de la saison 1 et, Allez, voilà. euh, et te, re, te revoilà ici. Je suis heureux de, de te voir. Comment vas-tu Bah ben, écoute bien, très bien, une belle année. On a, ben, tous on a été un peu touchés comme beaucoup, je pense, par le Covid, mais moi pas directement encore. Je croise, je croise les doigts. Euh, voilà, j'espère que pas trop de monde non plus ne l'aura été. Et puis ben, voilà, j'aborde 2022 euh, avec ton enthousiasme, celui d'Anne. On a échangé nos bons voeux euh, euh, juste avant. Et puis, euh, puis bonne année, effectivement, à à tout le monde. Donc, j'ai ah, hâte d'échanger avec tous ceux qui sont là aussi présents. Merci, Valérie. Une bonne dynamique. Alors, dis-moi, euh, dis quelles sont tes actualités depuis l'année dernière Parce que tu m'avais invité chez toi l'année dernière. Quelles sont tes actualités Alors, mon actualité, c'est que mon, acte, mon activité, est vraiment développé. Ce que je n'avais pas imaginé au départ. Donc, euh, j'ai à la fois, euh, je fais de l'accompagnement pour la création d'identité de marque et je fais également euh, de la formation bah, sur LinkedIn, notamment. Euh, LinkedIn euh, et en communication pour des entrepreneurs et des dirigeants de TPE, PME. Et effectivement, la formation a pris beaucoup plus le pas sur, euh, finalement, l'activité de consultante. Et ça me va très bien. Je me suis découverte dans ce métier de la formation et de la transmission. Et alors, dans ton métier de formation et de transmission, quel est, quel est ton domaine bien spécifique euh, Les formations que j'anime, tu veux dire euh, oui, oui, oui, autour de la communication. Donc, euh, j'interviens, je, je fais des formations sur… Euh, euh, justement concevoir, apprendre à concevoir son logo, concevoir ses supports de communication et à être autonome justement dans la création de ses supports de communication. Je fais de la formation sur LinkedIn, optimiser son profil et euh, bah, apprendre à utiliser l'outil euh, du mieux possible pour se rendre visible et euh, développer son réseau, entre autres. Alors, alors juste, juste une, petite, une petite astuce, puisque tu es là, Comment, vite fait, qu'est-ce que tu peux nous offrir comme pépite Comment on peut optimiser son profil LinkedIn pour, pour avoir plus de visibilité ou en tout cas pour être vu Alors déjà, il, pour moi, j'ai beaucoup intervenu sur la notion de faire une bonne première impression. Euh, donc euh, déjà, il faut, quand on arrive sur un profil LinkedIn, en quelques secondes, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le positionnement que l'on a. Déjà, une photo souriante, hein, parce qu'on préfère, on parle bien de homme à homme, hein, on se voit dans la vraie vie. Donc euh, quelqu'un qui n'a pas de photo, pour moi, sur LinkedIn, ne joue pas le jeu de LinkedIn. Euh, donc l'idéal, c'est d'avoir une photo plutôt souriante, plutôt de près, et d'avoir un bandeau qui commence à raconter une histoire. Un bandeau où on comprend à la première lecture dans quel secteur d'activité on va se trouver euh, et un titre de profil qui soit également explicite. Voilà, pour moi, ça, c'est les trois critères premiers. Euh, déjà, quand on arrive sur le profil, tout de suite, on, on sait à qui on a affaire. Euh, donc, ça, ça me paraît important. Et puis, en fait, LinkedIn euh, nous dit euh, si on est bien expert absolu. Il faut absolument atteindre ce critère d'expert absolu qu'on peut avoir dans son tableau de bord. Et s'il nous manque des champs à remplir, LinkedIn nous dit lesquels manquent. Et un, sachant qu'on sait qu'un profil 100% optimisé euh, est déjà beaucoup plus visible euh, parce que LinkedIn considère qu'on joue le jeu, en fait, hein, et qu'on a rempli l'ensemble des critères. Voilà. Et on peut le savoir soi-même. En regardant dans son tableau de bord, on voit si c'est écrit expert absolu euh, ou intermédiaire, etc. Et il nous oui. dit comment oui. compléter. Alors, euh, aujourd'hui, LinkedIn, quand on est professionnel, est-ce que c'est le réseau social sur lequel il faut être, selon toi ah oui, clairement, bah alors, clairement oui, bah alors, clairement, oui. Et même si, et même si, alors ce que je vais préciser, et ce que je dis pendant mes formations, c'est que même si on ne fait pas du business sur LinkedIn, ça permet quand même de travailler sa marque personnelle. Donc, si, si on a quand même une activité que nos clients vont aller les chercher sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok ailleurs, le fait d'avoir en tout cas un profil LinkedIn. Euh, compléter, optimisé et qui nous ressemble va, va permettre d'avoir sa, sa marque personnelle euh, propre surtout et puis de donner confiance et d'inspirer confiance même si le business ne se fait pas là et en plus s'il se fait là bah raison de plus pour euh, pour avoir un profil optimisé super, merci d'ailleurs on te remercie, Voilà, il y a Vitamine BB qui te remercie pour l'astuce de la photo voilà <rire> voilà, euh... voilà. Alors, bien et le entendu. bandeau, hein, pensez au bandeau hein. c'est une magnifique surface d'autopromotion il faut, faut profiter de cette surface qui est derrière, euh, derrière sa tête finalement pour faire passer un message au vrai espace de communication il faut absolument euh, euh, en profiter et le personnaliser surtout est-ce que le fait d'apprendre à pitcher, se pitcher, se, se, se résumer un petit peu ce qu'on offre aux clients est, est un atout sur LinkedIn C'est-à-dire, quelle est le, la description minimale et maximale à avoir pour avoir un profil LinkedIn optimisé euh, Je pense que quand on s'entraîne au pitch, on choisit ses mots. Et sur LinkedIn, effectivement, il faut choisir ses mots et on, on fonctionne beaucoup avec les, les notions de mots-clés. Donc, il faut que dans le titre de profil, il y ait les mots-clés qui permettent de vous trouver si on vous cherche. Donc, moi, forcément, j'ai mis un mot « communication » consultant de communication » dans mon titre, parce que j'ai envie que quand on tape ce mot-là, bah on tombe sur mon profil. Donc, il faut, il faut mettre, effectivement, les mots-clés que vous voulez que les personnes tapent pour arriver sur votre profil. Donc, ça, c'est important. Et puis, dans le descriptif, ensuite, effectivement, ce qui va être aujourd'hui essentiel, c'est de parler bénéfice client. Quelle est votre valeur Qu'apportez-vous à vos clients Et qu'est-ce qu'ils vont obtenir de plus, finalement, en faisant appel à vous – D'accord. – Vraiment bénéfice client, le message c'est ça, dans l'information c'est le bénéfice client, donc euh, moi ce que ce que j'aime bien dire c'est que je fais rayonner, moi j'ai toute ma sémantique autour de la lumière, parce que bah, tu l'as vu, hein, idée de comme euh, la... j'ai utilisé l'ampoule hein, qui est la symbolique des idées euh, de la lumière, et, et donc j'ai décidé de faire une sémantique de présentation autour de la lumière, donc moi je parle de faire rayonner les expertises de mes clients, de les faire gagner en visibilité, donc il faut essayer de trouver son angle en fait, son angle de communication, et euh, qui est logique dans l'ensemble. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous donnes un, un tuyau très très important, c'est de trouver des mots clés, des mots clés qu'on utilise dans toutes nos communications. Donc, c'est les mots clés qu'on utilise dans notre communication, dans nos formations, dans nos conférences, dans nos interventions. Et les utiliser, mais les utiliser, mais ça a aussi une vertu supplémentaire, c'est qu'ils vont aussi être reconnus par les différents moteurs de recherche, comme par exemple Google. Donc, plus tu utilises ces mots clés, plus tu, tu seras tu seras reconnu. Alors Parlons aussi du hashtag. Est-ce que le hashtag a vraiment du sens aussi, selon toi Ah oui, tout à fait, parce que ça amène une visibilité supplémentaire là où on n'est pas forcément présent. C'est-à-dire, quand on va faire un poste et qu'on va rajouter, par exemple, un hashtag communication, des personnes qui ne nous suivent pas sur notre profil, qui ne nous connaissent pas, peuvent nous découvrir à travers le hashtag communication parce qu'ils le suivent. Alors, il faut tomber au moment parce que… Euh, tous enfin beaucoup on va vouloir utiliser les mêmes hashtags donc mais il suffit qu'à un moment donné la personne scrolle sur le hashtag communication et découvre un poste qui l'intéresse et va venir cliquer sur votre profil donc ça vous ajoute potentiellement une opportunité de contact après il faut limiter hein. on a dit euh, entre 3 et 5 hashtags pas plus c'est pas la peine d'en mettre 10 c'est pas la peine d'en mettre 10 mais je te remercie Valérie, euh, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir euh, voulu monter euh, sur, euh, sur cette scène, euh, en tout cas sur cette euh, dans ce studio, ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une merveilleuse année, merci pour ces astuces, et qui sait, on se reverra très prochainement dans une autre émission où tu seras mon invité, et on pourra en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Avec plaisir. À bientôt, ciao ciao alors, si euh, si comme Valérie tu veux intervenir, je je, je fais quelque chose de nouveau, c'est de vous laisser la libre antenne et vous avez le lien en description. Je prends un risque, c'est d'avoir des trolls qui euh, qui entrent euh, dans cette dans cette vidéo parce que je le vois ici euh, dans euh, dans le chat. J'ai beaucoup de trolls qui euh, qui commencent à un peu pourrir le chat et je suis en train de bloquer systématiquement ces utilisateurs. Alors je préviens, si t'es un troll, ben euh, je te couperai la parole. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. On, je viens m'amuser, je suis ouvert à tout, mais si Juste pour faire des conneries euh, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais ou dans lequel tu veux juste euh, faire le kéké. <rire> ça, c'est l'expression très vieux, mais euh, faire le malin avec tes copains, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, à nouveau, si tu as une webcam, tu as de la lumière, tu as du son et tu veux participer dans cette émission parce que tu as vraiment quelque chose à dire, tu es le bienvenu. Clique dans le lien. Je te remercie. Valérie, merci beaucoup pour, euh, pour, cette, pour cette, ce bon moment ensemble et surtout ces bons conseils. Merci beaucoup. Ah, merci pour vos voeux, euh, à nouveau j'ai ici encore, voilà ça c'est, euh, je, je, je, je, en fait je suis pris au piège avec mon jeu, c'est que c'est même pas sur Twitch, c'est sur Youtube, je pense que des potes, des copains se sont passés le mot pour venir voir ce live et pourrir le live, voilà il y en a un qui a eu ses petites secondes de, de gloire en mettant une image inadmissible comme la voix ici, voilà, c'est effectivement inadmissible. C'est le risque que j'ai pris en laissant euh, la libre antenne à n'importe qui. Voilà, il est euh, quasiment euh, 22h30. Euh, je vais. Euh, Souhaiter la bienvenue à Christophe Train qui, qui nous attend. Euh, bonsoir Robert d'être là, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Euh, et Christophe, j'espère que tu es prêt, tu me fais un petit signe si tu es prêt. Voilà, il est prêt, il est prêt à fond. <rire> bonsoir oui, Christophe, oui. comment vas-tu ben Bonsoir Michel, ça me fait super plaisir de, de te revoir et de démarrer cette nouvelle année avec toi. Tu vois, j'étais. Euh... J'étais en gare là, j'attendais euh, le départ là. J'étais <rire> en gare. <rire> Et puis euh, ouais, je, je, je souhaite à, à toutes les personnes là qui sont présentes euh, là pour ce live, qui regarderont aussi en replay, euh, une très très bonne année 2022. Et puis c'est vrai que les conseils de, de Valérie là étaient très très pertinents. Je suis en train de vérifier en même temps sur mon profil LinkedIn là si. Euh, qu'elle disait, j'étais en accord avec tous ces précieux conseils. Et puis il s'avère que oui, et je vois même sur mon tableau de bord, j'ai même le l'expert absolu qui est affiché. Donc à priori, je suis plutôt pas mauvais sur mon profil LinkedIn. <rire> voilà, c'est pareil pour moi. Je suis aussi expert absolu. C'est plutôt bon. Il y, a, euh, il, y a, il y a Laurent qui te dit bonjour, Laurent lait Voilà. Salut Laurent, mais oui, Laurent, c'est. <rire> C'est mon ami. Alors, Christophe, justement, on parle de LinkedIn avant de rentrer dans le sujet puisqu'on est sur LinkedIn et pour éviter de passer du coca cola tout à l'heure. Euh, donc, nous sommes tous les deux des experts absolus. Voilà, on peut se répéter un peu, mais on ne sait pas. pas se la péter, mais c'est parce qu'on a bien configuré notre page LinkedIn, hein, c'est-à-dire que plus tu configures ta page LinkedIn, plus, bien entendu, l'algorithme LinkedIn va te mettre en avant. Et cette raison d'être expert absolu est importante. Euh, pour la petite info, tu as combien d'abonnés sur LinkedIn je suis à 3000 abonnés aujourd'hui. Tu as 3000 abonnés. OK. Quel est ton point de vue sur le nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, mais ça peut être aussi YouTube ou, ou n'importe où ailleurs Est-ce que, honnêtement, hein, entre toi et moi, on n'est que nous deux Il hein, n'y a, a personne d'autre qui regarde. Oui, il n'y a personne que, qui écoute. Selon toi, pour toi, avoir des abonnés, c'est un indicateur Alors C'est juste un indicateur de, euh, comment de, de notoriété, en fait, euh, essentiellement, mais. Euh... En vrai, ce n'est pas avec ça que tu vas forcément gagner ta vie. Tu vois, moi, je me, je me rappelle, euh, il y a très longtemps, au début d'Internet, euh, fin des années 90, j'étais invité à la télé, dans la presse, machin, etc. Et c'est vrai qu'en termes de notoriété, c'était vachement cool, quoi. mais ça ramenait que dalle. Quoi. Et en vrai, aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est vrai que ce que je raconte, c'est qu'il euh, est préférable d'avoir peut-être moins d'abonnés, mais avec lesquels tu vas pouvoir travailler vraiment le plus, euh, plutôt que de chercher à tout prix, euh, en avoir 3 000, 5 000, 10 000, je ne sais pas combien encore on peut en avoir sur, euh, sur LinkedIn, mais euh, même sur YouTube, tu vois, il y a cette problématique. Il y a des gens qui disent « Ouais, je veux avoir 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, c'est cool. » Moi, je trouve ça super bien, franchement. Euh, je suis toujours admiratif des gens qui ont euh, des, des comptes avec énormément d'abonnés, mais est-ce que c'est vraiment un gage de pouvoir faire du business vraiment quoi Parce qu'avant tout, moi, je ne sais pas, quand on est entrepreneur, euh, on n'est pas là pour la gloire, on est là pour remplir le frigo. Et euh, donc, pour le coup, on est là pour faire du business. Donc, il euh, y, y, y a un bouquin, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui s'appelle euh, Super Fan, qui explique... Ouais. Euh, tu connais ce bouquin Oui. Et il explique très succinctement, en fait, très simplement, qu'avec euh, 1000 fans, on peut très bien, très, très bien gagner sa vie. Donc, euh, bien sûr, en, en faisant le boulot pour, et ça ne va pas tomber comme ça tout seul... Euh, dans, dans le portefeuille, mais en tous les cas, on peut arriver à très très bien gagner sa vie. Donc, de chercher à avoir absolument 100 000, 500 000 abonnés sur YouTube, par exemple, c'est cool, mais euh, c'est pas, à mon sens, c'est pas vraiment la finalité qu'on doit vraiment avoir. C'est pas l'objectif qu'on doit avoir euh, si tant est que, voilà, on est entrepreneur et qu'on souhaite, voilà, générer du chiffre d'affaires, tout simplement. Donc. Euh... Alors, moi, mon, mon point de vue, il est nuancé il est différemment du tien. Euh, là j'ai un point de vue plutôt euh, commercial hein, de, voilà, Tu le sais, d'autres qui me connaissent depuis longtemps J'ai commercial pendant une vingtaine d'années euh, Alors je peux me tromper, hein, c'est intéressant cet échange euh, Plus tu as de gens dans le magasin, plus tu as de chances de vendre quelque chose On est d'accord euh, et, et, et je vois ça un petit peu comme ça C'est aussi d'ailleurs le, le marketing des hypermarchés par exemple C'est d'attirer un maximum de gens et on sait tous, on va tous à l'hypermarché on, passe, on part tous pour chercher un câble, un câble pour, ton, pour ton chargeur et tu repars avec un caddie à moitié plein alors que tu n'en avais pas l'intention. Euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'à un moment donné, alors certes, il y a une nuance entre faire la course aux abonnés pour l'ego et se dire « waouh j'ai des abonnés » ou il y a l'autre point de vue, c'est de se dire bah, « plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de chances d'être acheté. Quand je dis d'être acheté, c'est moi, mes produits, mes services, bien entendu. Euh, voilà, voilà comment moi je, je le vois. C'est-à-dire que euh, là, là aujourd'hui, toi tu as 3000 abonnés, moi j'en ai près de 9000 sur LinkedIn. Euh, honnêtement, je posais la question tout à l'heure à Valérie, euh, LinkedIn pour moi est un vecteur très important de... de Vente de commerce, j'ai eu beaucoup plus de commandes de conférences grâce à LinkedIn que je n'en ai eu sur Facebook et que je n'en aurai jamais sur Facebook. Mais effectivement, plus j'ai d'abonnés, plus il y a des gens qui lisent mes posts, plus c'est partagé et forcément, ça me fait la visibilité quasiment gratuite. Alors je dis quasiment parce que j'ai un abonnement premium sur LinkedIn qui coûte 49 balles par mois. Mais voilà, mais c'est un outil de travail. Euh, voilà, qu'est-ce que tu qu que en penses de, cette, de ce point de vue Plus si il peut, y a ou... de gens qui au magasin, plus ça change de chance de vendre. Oui, oui non, mais je, suis, je suis totalement d'accord avec ça aussi. Effectivement, en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre euh, la course au nombre et euh, la course aux prospects et aux clients. Et, euh, et effectivement, tu as, as évoqué un truc qui me paraît vachement important quand même dans l'histoire, c'est est-ce que je le fais pour nourrir mon ego ou est-ce que je le fais pour être au service des autres C'est ça, exactement. Vois, la différence pour moi, elle se situe vraiment à ce niveau-là. Exactement. Il y a Claire qui nous dit… Euh, bonsoir Claire d'ailleurs, les abonnés ne font pas tout, c'est surtout la qualité qui prime, il faut soigner sa présentation et surtout le contenu. Ah Alors ça c'est intéressant Claire, et tu vas me dire ce que tu en penses, parce qu'on va venir progressivement sur ce que toi tu fais, hein, euh, Chris, toi tu fais de la vidéo bien entendu, on va parler de vidéo par exemple, euh, c'est surtout la qualité qui prime. Alors Claire nous dit quelque chose que l'on entend beaucoup, mais que je ne partage pas totalement. Pourquoi Il y a des vidéos qui font buzz et qui sont tournées à bout de bras, euh, avec un son de merde, avec une image qui tremble, et qui fait parfois, parfois le buzz, et on ne peut pas vraiment parler de qualité. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à Claire, euh, cher Christophe bah Là, c'est pareil, tu vois, il, euh, elle a raison d'une certaine manière, mais d'un autre côté, euh, il y a des exemples, il y, a, il y en a vraiment beaucoup ex, des exemples de vidéos qui sont faites de manière très... Euh, très simplissime on va dire ça comme ça euh, fait à l'arrache avec un téléphone portable sans, sans micro externe etc et pour autant qu'ils font le buzz mais un truc de malade sur sur les réseaux et puis euh, tu as des vidéos par contre qui vont avoir une qualité technique incroyable et qui vont faire juste trois euh, likes euh. c'est ça <rire> tu vois frère. alors elle est où la vérité bah la vérité, il y a que toi en fait qui peut qui peut la trouver. C'est ce qui va faire la différence en fait. C'est pas partir dans l'idée je veux faire un truc hyper sophistiqué parce que surtout pour des gens qui, euh, qui qui qui maîtrisent pas vraiment bien la la vidéo rapidement ça va devenir compliqué pour eux. Ils vont se dire attends mais je vais pas y arriver. Ils vont procrastiner et puis ils vont lâcher l'affaire. Ce qui est dommage parce que encore une fois la vidéo je persiste à dire qu'aujourd'hui c'est un puissant levier marketing justement pour trouver des prospects. Euh, après au-delà de ça bah faire après selon son style propre à soi. C'est ça qui va faire la différence en vrai. Donc, euh, si on a un style, entre guillemets, minimaliste d'un point de vue technique, c'est pas grave. Mais s'il y a le contenu dedans et que si ça intéresse les gens, bah le job il est fait, quoi. C'est ça. Alors, il y a Claire qui réagit. Certes, la qualité peut être secondaire, mais ça dépend qui on veut intéresser, si c'est pro ou pas. Qu'est-ce que tu réponds Certes, la qualité peut être secondaire, mais ça dépend à qui, à qui on, veut on veut intéresser, si c'est pro ou pas. Ça dépend de la cible, en fait. Ouais, je suis ouais ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Euh, c'est vrai que moi j'ai euh, j'ai fait des réalisations vidéo pour des entreprises, donc des vidéos très travaillées, très sophistiquées. C'est vrai que ces vidéos-là, ça m'a servi euh, dans mon book quand j'allais voir de, des prospects pour leur dire bah voilà des exemples de vidéos que j'ai faites et euh, quand le prospect voyait ça, il dit « ah ouais c'est pas mal votre truc, euh, ok ça m'intéresse. C'est sûr que si j'arrive avec une vidéo tournée au smartphone comme ça un peu à l'arrache, ça n'aura pas été vendeur, tu vois. Donc effectivement, il faut savoir à qui on s'adresse précisément. Alors, ça, c'est le regard de l'entrepreneur. Oui. Euh, et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, euh, on essaye effectivement de connaître son client et de parler à son client, qu'on appelle communément son avatar. Hein. Ce n'est pas pour rien que le film s'appelle avatar, d'ailleurs. Euh, donc, il faut connaître son client. D'ailleurs, quand, quand on fait du commerce, il faut connaître sa clientèle, toutes les marques connaissent leur clientèle. On sait très bien qu'une marque, alors on peut citer, on n'est pas à la télévision ici, hein, Rolls-Royce, ne vise pas la même clientèle que Citroën ou Mercedes. Et ils vont faire des publicités euh, et même cibler leur publicité dans des magazines, sur des chaînes de télé bien spécifiques. Euh, il en a un peu de même pour nous. Tout dépend effectivement de qui regarde, qui veux-tu avoir dans ton panier client et prospect, et en fonction de ça, tu adaptes ton contenu. Oui, et puis après, il faut quand même avoir aussi euh, les moyens de ses ambitions. Tu vois, c'est toujours pareil parce que euh, tu parles de Rolls-Royce. Euh, euh, si Rolls-Royce euh, n'avait pas les moyens de ses ambitions, il ne pourrait pas faire des pubs TV euh, ou faire des pubs vidéo, même plus simplement euh, à coups de millions d'euros. Euh, ils peuvent le faire parce qu'ils ont, ont les moyens de le faire. Donc, c'est pour ça il faut, faut vraiment faire attention. Oui, il faut, faut savoir à qui on s'adresse. Euh, en même temps, il ne faut pas brûler les étapes et surtout pas se brûler les ailes parce que sinon, on peut vite se cramer pour le coup et euh, bah, mettre la clé sous la porte. Donc, ce n'est pas non plus l'idée, tu vois. Euh, il faut, Surtout quand on Alors, maîtrise... Tu temps, dis qu'il faut, faut avoir les moyens de le faire. Euh, une marque comme Rolls-Royce, et je veux même prendre une autre marque que l'on voit en permanence, Coca-Cola, ont-elles encore réellement besoin de faire de la pub et pourquoi font-ils de la pub Alors, ce n'est pas tout à fait ton sujet, mais j'aimerais avoir ton si, regard. Mais ah, si, si, si, si. Très, voilà. Ah, ben, on y est, on y est. C'est une très, très bonne question, Michel, tu vois. Et justement, c'est ce que j'évoque euh, régulièrement dans mes, dans mes interventions ou dans mes accompagnements, tu vois, c'est ce que j'explique. Je dis, d'après vous, pourquoi des entreprises comme Coca-Cola, Renault, Rolls-Royce, pour reprendre cet exemple-là, pourquoi ces marques-là, justement, font de la pub Pourtant, ils sont connus, on sait qu'ils existent. Ils n'ont même pas besoin de, de faire de la pub que ce soit dans la télé dans les médias ou sur sur le digital pourquoi ils le font ben déjà tout simplement c'est pour entretenir en fait leur notoriété parce que sinon on a très vite fait d'oublier la marque en question je vais, je vais te donner un, un, un, un exemple opposé euh, c'est un exemple que j'aime bien prendre moi c'est l'effet car l'effet Carglass, euh, oui. c'est quoi c'est une marque qui vaut ce qu'elle vaut. N'empêche qu'eux, ils ont compris une chose, c'est qu'à force de répéter, répéter, répéter le même message euh, tout le temps, bah forcément, le jour où tu as un problème avec ton pare-brise, tu penses à Carglass. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pareil pour les grandes marques. C'est du Cola, martèlement, vrai, ils de faire du de la martèlement pub. en fait. Hein, c'est du martèlement. Oui, c'est du martèlement, parce que la pub, il faut la répéter pour que tout le monde, à chaque fois, les, le consommateur pense à cette marque-là. Si demain, Coca-Cola arrête de faire de la pub... Et que Pepsi, pour le coup, se dit, bah, tiens, je vais en profiter moi pour faire de la pub. Ma bah Coca-Cola va être très vite oubliée. Et pourtant, c'est une marque hyper connue. Ils sont, ils sont leaders sur le marché, tu vois, mais. Absolument. Alors, j'ai des réactions dans les chats. Hein, Christophe, euh, si tu me permets, on va, on va un petit peu les découvrir oui. ensemble. Euh, oui. J'ai Christophe Guerrero qui nous dit c'est comme un cerveau, plus il y a de connexion, plus il y a de transmission de messages. Oui, là, je pense que Christophe, par rapport au décalage, nous parle du nombre d'abonnés qu'on peut avoir. Hein. Euh, je suis assez d'accord. Hein. Plus il y a de connexion, c'est une allégorie, bien entendu. Il euh, y a euh, VKV qui nous dit le buzz est lié à l'émotion ou à l'identification. Ah oui, euh, ça, Christophe, c'est important l'émotion dans une vidéo, qu'est-ce que tu en penses L'émotion et l'identification, euh, je trouve que c'est une bonne réflexion que nous fait euh, VKKV. Alors, l'émotion et l'identification, ce sont des techniques qui sont déjà utilisées dans le cinéma depuis très longtemps, c'est ce qui a fait le, le succès de beaucoup de films, et dans la publicité c'est largement utilisé, notamment au travers d'un d'un concept qui a été euh, formalisé depuis une vingtaine d'années qui s'appelle le neuromarketing, justement. Oui, bon, c'est ancien, ça, ça fait moins de 20 ans qu'on utilise ça, oui. C'est ça, ça fait depuis 20 ans et c'est toujours utilisé aujourd'hui et encore plus fortement aujourd'hui qu'hier, d'ailleurs, euh, dans tous les domaines d'activité, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu joues sur l'émotion de ton prospect, euh, par exemple, tu vois, euh, on parlait du profil LinkedIn, oui. LinkedIn, effectivement, tu peux aussi envisager de, de, de faire ton, ton, ton résumé, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, où là, tu peux mettre la description de ce que tu oui, peux oui. et, et là, tu peux le faire en mode page de vente, justement, en essayant de susciter une émotion à travers ça, tu vois, pour euh, donner envie à la au prospect éventuel de prendre contact avec toi. Et, euh, et justement, tu vois, par rapport à ça, oui, euh, et l'identification marche aussi très bien par rapport à ça. Et dans les vidéos, bah, c'est ça aussi qui va faire la différence. Et il euh, y a Laurent aussi, tout à l'heure, j'ai vu qu'il parlait aussi d'authenticité. Euh, ça aussi, c'est vachement important. Oui, d'ailleurs, de... j'ai vu le commentaire passer, mais, passé, mais tu, tu, tu me devances, effectivement, je voulais te laisser répondre une à la fois. <rire> euh, <rire> il est où, d'ailleurs euh, je l'ai vu <rire> j'ai vu l'authenticité mais je ne sais plus où elle est j'ai le message sous les yeux, il disait est-ce que la réponse ne serait pas dans l'authenticité du message et l'utilité des propos euh, effectivement l'authenticité du message et l'utilité des propos, oui ça me paraît essentiel Effectivement, quand on fait une vidéo par exemple mais pas que, hein, c'est valable aussi pour les, pour les pages de vente, pour le profil LinkedIn ou ce genre de choses hein. Euh... Alors, alors, c'est un vrai sujet. C'est quoi l'authenticité Parce que là, je, on en parle, c'est devenu presque presque un, un argument de marketing. L'authenticité, <rire> est-ce que ça veut dire ⁇ je fais n'importe quoi ⁇ et euh, ⁇ venez qu'on vous aide, comme dirait McDo <rire> ⁇⁇ Ça marche aussi. C est, c est effectivement, c'est un petit peu ça. Tu vois, Il y a des gens qui... Euh, euh, déjà, d'une part, tu vois, je vais te dire ce qui n'est pas authentique. Par exemple, je vais dire ⁇ ouais, Michel, c'est un super conférencier ⁇ ah punaise, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lui ressembler, faire comme lui des méga top conférences, comme lui c'est si bien les faire, avec humour, sérieux, authenticité, justement. Euh, ouais, mais tu vois, du coup, je vais avoir peut-être tendance à vouloir calquer ta manière d'être. Et là, je ne suis plus dans, dans l'authenticité. Que je me laisse inspirer par toi, bien sûr, c'est vachement bien, tu vois, pour le coup. Mais surtout ne pas copier, ne pas copier, rester soi-même avec son propre style, sa propre façon de s'exprimer, de parler. Toi, moi, je ne pense pas avoir. Euh, si les gens qui me regardent là, est-ce que je leur rappelle éventuellement quelqu'un dans ma manière de m'exprimer Je ne pense pas. Toi, je suis tel que je suis dans la vraie vie, et en aucun cas j'essaye de copier qui que ce soit. Par contre, oui, j'ai des, des mentors, des personnes qui m'inspirent. Tu vois, mais euh, euh, jamais je vais euh, essayer de ressembler à quelqu'un. Donc l'authenticité, c'est vraiment ça, quoi. Rester soi-même. Rester soi-même, c'est ce qui permet d'être aligné avec ses valeurs, euh, de pouvoir communiquer un message authentique, c'est-à-dire qui vient de soi, du plus profond de soi. Donc, je vais pouvoir raconter des histoires qui me sont personnelles, tu vois, donc euh, sans, euh, sans tabou. <rire> tu, sais, tu sais, Chris, tu, tu viens de dire que euh, voilà, tu trouves que je suis authentique et je pense l'être. Je dis bien je pense l'être. Euh, parce que euh, même sur scène ou dans mes vidéos, même si je pense être authentique, il y a toujours une, une partie que tu veux garder un petit peu pour toi. Tu ne donnes pas tout. Et tu, effectivement, je répète l'adage, mais tu, tu, tu, tu ne livres pas tout non plus parce que euh, tu ne veux pas que tout, tout se sache non plus. Euh, ça m'a pris plusieurs années pour être authentique. Vraiment, euh, ça m'a pris plusieurs années parce que euh, au début, j'ai fait comme tu l'as dit, Christophe. Je me suis inspiré d'Anthony Robbins, je me suis inspiré des autres grands conférenciers. Je me suis rendu compte que on, la, la, la, la ligne à franchir est vraiment très fine entre je m'inspire, je copie, je suis moi-même ou je suis un, une copie de, de, de ce que de, de mes mentors. Et le tout, c'est d'arriver à trouver sa propre authenticité, sa propre liberté. Et c'est pour moi l'authenticité, c'est être libre d'être toi. Sans avoir peur du regard de l'autre. C'est ça. Euh, mais ça prend des années. Ça m'a pris des années avant d'y arriver. Oui, c'est pas forcément quelque chose qui est inné et qu'on sait faire comme ça euh, facilement. Hein. Ça peut demander effectivement des années de travail. Mais euh, c'est vrai que quand on y arrive comme toi, tu y arrives très bien aujourd'hui, bah, c'est super nickel, parce que du coup, euh, là, tu arrives à beaucoup plus facilement diffuser ton message et l'impact est impacter beaucoup plus fortement aussi pour le coup, tu vois. Oui, et à nouveau, je le répète, hein, ça m'a pris des années. c'est pas Je me suis pas levé un matin en disant « tiens, aujourd'hui, je vais être authentique euh, ». Et, et quand je regarde, par exemple, mes vidéos d'il y a 10 ans, d'il y a 11 ans, parce que YouTube existe depuis maintenant 11-12 ans quand même, hein, on l'oublie, mais c'est récent, mais en même temps déjà vieux. Euh, voilà, il n'y a pas de compliments plus valorisant qu'on puisse me faire que les gens viennent me trouver en me disant, euh, ben t'es pareil sur scène, t'es pareil dans les vidéos, t'es pareil dans la vraie vie. Et ah, euh, oui. voilà, et je pense que c'est important. On a ici un commentaire, un long commentaire de Thierry Michel. Euh, le nombre d'abonnés peut être important, mais effectivement, ce n'est pas ça qui permet de gagner sa vie. C'est vrai. Je veux dire, tant que c'est comme avoir une liste de prospects <rire> ou alors une liste de diffusion, hein, euh, comme beaucoup de web -marketeurs pourraient avoir, mais c'est pas eux qui euh, c'est quand on t'achète un produit. Hein. J'en suis à peu près à plus de 150 000 abonnés sur la page d'Optimisme que j'ai créée il y a à peu près de 5 ans, euh, Thierry Michel, Constructeur d'audace. Mais si je n'avais pas boosté ma page, j'en n'en serais pas là. Donc, il a fait visiblement appel à la publicité. Euh, et les partages de multiplication sont insuffisantes actuellement pour que ça fonctionne bien. Et je perdrai peut-être plus d'abonnés que je n'en gagnerai si je n'ai pas de sponsoring. Très bon point, Thierry nous parle de sponsoring, de publicité payante, euh, moi je vais encore un peu plus loin, et Thierry parle peut-être, je pense, si je regarde, il vient de Facebook, peut-être de Facebook, aujourd'hui je pense, avec le recul maintenant, hein, ça fait finalement 12 ans que je suis sur Facebook, j'ai passé toutes ces phases-là de publicité, tu me diras ce que tu en penses Christophe, j'ai fait de la pub payante également aussi, et au final, je le disais il y a quelques minutes, hein, Facebook m'a rapporté que de la notoriété, mais jamais de business, et c'est LinkedIn qui m'en a vraiment rapporté, euh, Qu'est-ce que tu penses par rapport à, à, à la pub payante, comme nous le dit euh, Thierry Michel bah, Je pense qu'on revient à la, à la, à la, à la, comment au sujet qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir quel est le public Quel est notre public quelle est notre cible, notre client cible Est-ce qu'il est vraiment sur Facebook ou est-ce qu'il est plutôt sur LinkedIn Tu vois, déjà, une fois que tu as répondu à cette question-là, tu te dis, ok, si mon public est plutôt sur Facebook, donc ça peut valoir le coup, effectivement, de faire de la pub payante parce que au travers de tout ce que j'ai pu voir, il y, a, il y a beaucoup de gens qui arrivent à drainer comme ça des clients via Facebook, euh, parce que leur client cible se trouve sur Facebook, justement. Euh, je pense néanmoins, pour que ce soit efficace, la plus payante, euh, moi je l'ai testé aussi, et euh, pour que ce soit vraiment efficace, il faut déjà mettre de l'argent sur la table, hein, parce que si on se dit, ouais, je vais mettre 50 balles, et puis on verra ce que ça donne, euh, ça ne va pas forcément être très... Euh, Très, euh, très rentable. Et puis, euh, et puis, surtout, je pense que ce qui est pas mal, c'est de se faire accompagner par un expert en publicité Facebook, parce que c'est tellement complexe pour comprendre euh, l'optimisation d'une pub Facebook, à mon sens. Hein, mais euh, tu vois, je pense que c'est mieux d'investir aussi un petit peu dans l'accompagnement de quelqu'un qui est expert, qui va pouvoir te, te, te, ouais, te mettre en place une, vidéo, euh, une publicité efficace. Ça oui, mieux. parce que. Nous connaissons tous des confrères, des consœurs qui font énormément de publicité sur Facebook et qui arrivent effectivement à toucher leur cible. Mais comme tu le dis, si leur cible est sur Facebook, c'est le lieu où il faut être, bien entendu. Euh, nous allons avoir encore quelques commentaires. Hein. Merci beaucoup pour tous ces commentaires, hein, les internautes. Et, euh, merci beaucoup. On a Georges de LinkedIn qui, qui est monté euh, dans, la, dans le... Dans la régie, Georges, merci de patienter. Hein, Georges qui a répondu à mon appel. C'est le nouveau concept dans cette saison numéro 2 du Talk Talk Show. Si tu veux intervenir à n'importe quel moment, il y a le lien en description de cette vidéo ou en commentaire, tu cliques dessus, tu arrives dans la régie. Si tu as une vidéo, une webcam et euh, du un micro, tu peux y participer. Et tous les trolls sont immédiatement euh, bannis. Voilà, euh, j'en ai eu un tout à l'heure, euh, malheureusement. Malheureusement, ça, c'est le risque que, que l'on prend d'être en direct et d'accepter n'importe qui. <rire> mais jusque-là, on a eu Valérie, c'était très agréable. Christophe, on va accueillir dans quelques minutes, Georges. Mais euh, on va voir un petit peu les autres commentaires euh, voilà, on a Claire qui réagit « Carglass, cerise Groupama et puis tant d'autres, bien entendu. Hein. Euh, voilà, euh, Pat Moche qui nous dit « Carglass, c'est safe life, safe light ». Et c'est le même slogan, vous avez dit ça Oui, ben oui, ce sont des groupes internationaux, bien entendu. Comme la pub Hey you, we have a gift for you. Exactement. Hein, donc vous avez compris effectivement le martèlement qu'on peut avoir d'un slogan. Et comme ouais. je disais tout à l'heure, la preuve, j'utilise le slogan de McDonald's Venez comme vous êtes. Voilà, voilà. L'émotion et surtout la sincérité, on l'a, on l'a vu tout à l'heure. Euh... Voilà, et Charles qui nous fait une petite blague, venez comme vous êtes, ça marche aussi pour les migrants en France, voilà, ça c'est pour faire allusion à mon avis à Zemmour qui a dit la même chose, et à mon avis avec une photo de Charles, c'est une photo royaliste, ça ne m'étonne pas. <rire> voilà, euh, Laurent Lelay qui te donne raison, Christophe qui nous dit se laisser transporter par le message que l'on veut transmettre, ça c'est très important se laisser transporter par le message que l'on veut transmettre, hein. c'est très très important. Et puis l'incarner aussi, hein. c'est ça fait partie aussi de cette authenticité intensité. Euh, on parle en, en coaching, on parle de congruence. Hein. Euh, moi, je vois beaucoup de gens qui passent des messages. Et, euh, et entre autres sur TikTok, j'en vois beaucoup de ces jeunes coachs de moins de 30 ans, et tu sens très bien qu'ils ont, euh, qu ont puisé sur, euh, sur Wikipédia ce qu'ils ont à dire, parce que ça ne parle pas beaucoup d'expérience. <rire> Alors, avec tout le respect que j'ai pour, pour tout le monde, hein, bien entendu, mais, mais à un moment donné, c'est pas très crédible si effectivement, tu as été cherché sur Wikipédia et qu'après, tu fais comme si c'était euh, la science infuse, euh, ça manque de, de crédibilité. Euh, ensuite, on doit travailler sa légitimité, oui, bien entendu, hein, un breton Ah oui, ben, breton, ben, t'es à as 15 km de chez moi, mon coco, ou ma cocotte, je sais pas, hein, VKKV. <rire> Alors, clair, être authentique, c'est le lâcher prise et avoir confiance en soi, absolument clair. C'est ça, c'est ne pas avoir peur du regard de l'autre, c'est lâcher prise sur ce que les autres peuvent penser de toi, et se de toi. Et le mieux, <rire> c'est vraiment euh, la, la preuve de cela, c'est que la personne charismatique est authentique parce qu'ils s'en fout du regard de l'autre. N'est-ce pas, Christophe Absolument, mais absolument moi, tu vois, t es, t es, ça c'est un truc sur lequel il a fallu que je bosse pas mal justement la peur du regard de l'autre. Et euh, aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que euh, ah, je ne sais pas si je l'ai totalement euh, géré. Tu vois, pour être honnête, on est juste euh, tous les deux, Michel, mais euh, mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je m'en soucie, mais largement moins qu'hier. Hein. Oui. Donc, euh, et c'est vrai que ça, on, on se sent tellement libre. Tu vois, quand on n'est plus là en train de réfléchir, l'autre, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, machin, on s'en fiche, tu vois. Et là, on peut être, on peut se laisser transporter par le message qu'on a véhiculé pour reprendre l'image de Christophe là-dessus. Euh, ouais, c'est ça, tu vois, être authentique aussi. Lâcher prise et puis, euh, puis oui, gagner en confiance en soi aussi. Je ne sais plus qui qui a, qui a évoqué ça, mais euh, c'est tellement juste. C'est tellement juste. Euh, on, a, euh, on a Camille qui nous dit « Ce n'est pas évident d'être authentique lorsque d'autres personnes proches exigent de nous qu'on réponde à leurs attentes, même si c'est à notre propre détriment personnel. Oser dire non sans se justifier, c'est important. » Alors ça, j'ai envie de dire, Camille, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est dans la vie privée, personnelle. Hein, on, peut, on peut y répondre aussi. Euh, Qu'est-ce que toi, tu répondrais, Christophe bah, Disons qu'il faut réfléchir en fait, à travers ça, de se poser la question… Euh... En quoi c'est important pour moi de répondre aux attentes de, de l'autre, l'autre dans ma famille ou dans mes amis En quoi c'est important pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte de répondre aux attentes de l'autre Est-ce que ça va nuire justement à, à, à être authentique, à pouvoir m'exprimer librement, sans avoir peur de m'exprimer tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a cette citation enfin, que j'aime bien reprendre, tu vois, c'est « charité bien ordonnée commence par soi-même », c'est-à-dire que à partir du moment où on arrive à, à apprécier qui on est, ce qu'on fait, etc., bien sûr, ça, ça peut être utile de prendre les avis des autres, C'est n'est pas ce que je veux dire non plus, mais à un moment donné, si on pense que c'est juste, que c'est aligné justement avec nos valeurs, etc., peu importe ce que les gens autour de soi peuvent penser. Et puis si les gens pas, commencent, c'est pas dire, facile. Hein. C'est pas facile parce que, comme Camille nous le dit, euh, elle parle de proches. C'est pas facile quand ce se... sont des proches. Euh, euh, et, et, justement, les proches, c'est en général la famille, des parents, des frères, et sœurs, des cousins, des cousines. Euh, et on a parfois l'impression qu'on peut pas s'en dissocier. Et je pense que c'est, c'est un mensonge ce qu'on se fait. On peut se dissocier de proches qui peuvent être toxiques, ou en tout cas être considérés toxiques pour toi en ce moment, dans un moment hein, euh, aujourd T, aujourd'hui tu as besoin peut-être de t'émanciper, de t'épanouir, et eh bien c'est peut-être une bonne idée de t'émanciper de, de ces proches-là, et peut-être même d'aller chercher de nouveaux amis qui vont te tirer vers le haut. Euh, et ça aussi, je pense que tu pourrais, je te vois à Kessy, hein Christophe, donc je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, euh, on peut se choisir de nouveaux amis, de nouveaux contacts, et... Euh, je crois profondément euh, en cet adage qui dit que tu es aussi la moyenne de ceux que tu fréquentes. Euh, L'adage dit que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes. Moi, j'ai envie de dire que tu es tout simplement la moyenne de ceux que tu fréquentes. Et tu as envie de passer à un niveau supérieur. Essaye de te faire un nouveau euh, cercle d'amis qui va te tirer vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe Ah Mais totalement, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh... Euh, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est des proches, mais en même temps, si ce sont des personnes qui sont relativement toxiques, qui nous tirent vers le bas, qui, euh, qui euh, nuisent à notre estime de, de nous-mêmes, tu vois, euh, c'est vraiment pas bon, parce que du coup, ok, on va répondre à leurs attentes, on va leur faire plaisir, mais nous, on va se détruire, donc euh, prendre peut-être un petit peu de distance, euh, tout ça avec beaucoup d'amour, évidemment, il ne s'agit pas non plus forcément de les rejeter totalement, quoique, tout dépend de l'importance de la relation qu'on peut avoir avec ces gens-là. Enfin, de la relation toxique, j'entends. Euh, et après, effectivement, essayer de s'entourer de personnes qui vont nous stimuler, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous permettre de nous, euh, d'éveiller nos talents, euh, de, de pouvoir ne, de nous exprimer, de nous épanouir dans la vie, quoi, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et ça, c'est vachement important. Ça me semble vachement important. Euh, une plante euh, ne pousse que... Sous le soleil, mais très rarement euh, à l'ombre, dans une grotte. quoi. C'est beaucoup plus compliqué. quoi. Donc, Exactement. Euh... On a Georges qui me fait signe et qui est rentré oui. dans, dans Allez, la George. régie. Et il y a Georges qui aimerait converser avec toi. C'est le but. Hein, les amis, je vous rappelle que dans ce nouveau concept du Talk Talk Show, je vous laisse la, la liberté, la libre antenne. C'est-à-dire qu'il y a le lien en description. Euh, vous avez ce lien qui vous permet de, de venir dans la régie de cette émission. Et si vous n'êtes pas un troll, <rire> je vous laisse la parole euh, Georges, merci d'être là. Je vais le faire rentrer. Ah, voilà. c'était un troll. Voilà, c'était un troll. <rire> quoi, ça, peut venir, ça peut venir de n'importe qui. Voilà, qui fait, pourtant il m'a envoyé un message, je voulais parler. Et on peut encore se tromper. Je voyais un visage d'une personne plus ou moins âgée. Je me dis, bon, ça va. Ben voilà, voilà. C'est <rire> la nature, c'est pas grave. Mais, voilà, c'était très naturel. <rire> voilà, donc euh, deux trolls euh, ce soir, je fais fort, euh, je, me demande, si, je me demande si le concept marche bien, <rire> voilà, euh, on me dit souvent que je suis précurseur, voilà, <rire> euh, je ne sais pas si ce genre de, de précurseur me plaît, mais j'ai voulu tenter le, le truc. Alors, euh, nous avons ici euh, Claire qui, qui, euh, qui est de nouveau là et qui nous dit, est-ce que Christophe dans son secteur d'activité accompagne aussi des thérapeutes ah oui, oui oui totalement bah oui, oui j'en ai euh, j'en ai déjà accompagné euh, que, quelques uns enfin quelques unes notamment euh, oui oui bien sûr pour répondre à la question simplement <rire> euh, <rire> c'est direct voilà alors justement ce, ceci me mène à, à à parler plus de ton activité professionnelle parce que on a compris au travers des questions et des réponses que tu as données, que tu connais un petit peu ce, ce milieu-là. Christophe, on n'a pas encore officiellement parlé de ton boulot. Tu fais quoi dans Non, c'est vrai. <rire> mais, hey, je, je garde le fil, je garde le fil, t'inquiète. Non, mais je trouvais intéressant les sujets qu'on qu qu a, qu a abordés depuis tout à l'heure. Il y aurait tellement de choses à dire encore par rapport à tous ces sujets-là. Mais pour répondre à ta question là tout de suite, euh, je vais te la faire simplement. Je ne vais pas faire mon pitch volontairement parce que sinon… Bah, Écoute… <rire> Tu es là, tu es mon invité, tu fais ce que tu veux. Non, non, je, vais, je, vais, je, vais, je garde mon pitch pour les, pour, les, pour les contacts. Je pense notamment à des réseaux en ligne ou en présentiel, des réseaux business. Je vais le faire simplement, naturellement. Donc moi, je suis, comment dirais-je, je propose en fait deux choses. Je propose deux choses, à savoir ce qu'on appelle, qu appelle très communément le « done for you », c'est-à-dire que, en termes de réalisation vidéo, je réalise pour les entrepreneurs, pour les entreprises, des vidéos, euh, que ce soit de la réalisation, du montage, enfin bref, différentes choses autour de la vidéo. Et puis, euh, du do-it-yourself, c'est là où je vais par contre euh, proposer des formations euh, ou des accompagnements pour, pour ceux qui veulent apprendre par eux-mêmes comment exploiter le marketing vidéo. Je précise bien, le marketing vidéo, D'ailleurs, un des mots clés de mon de mon teaser, enfin de mon titre sur, sur LinkedIn, le marketing vidéo, parce que euh, parfois, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, Christophe, comment on fait une vidéo Ce serait presque comme la question comment on fait un bébé. Non, c'est oui, oui. pas. Oui, mais c'est légitime. Je veux dire, aujourd'hui, pour les jeunes, ils, ils naissent avec la, la vidéo dans les mains parce qu'ils ont le smartphone, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on, on les connaît, ces gens qui se demandent comment on fait une vidéo, voilà, justement. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis bien marketing vidéo, c'est-à-dire que je vais aborder, bien sûr, euh, la technique vidéo, comment comment comment on cadre, comment on filme, euh, le son, la lumière. Euh, D'ailleurs, tiens, un petit truc, là, j'en profite rapidement parce qu'à chaque fois, je me rends compte que c'est un truc que les gens euh, font pas gaffe. Mais euh, quand on quand je vois des gens euh, filmer avec leur téléphone portable sous cet angle-là, alors soit c'est pour TikTok et, et Instagram, et à ce moment-là, c'est OK, mais si c'est pour euh, Facebook, YouTube ou autre... C'est mieux de se filmer comme ça à l'horizontale. Voilà, ça c'est dit. Voilà, amen. C'est astu mon astuce du jour pour vous, c'est cadeau. Mais euh, ouais, voilà, donc je propose des, des, des accompagnements aussi pour, pour justement initier et faire apprendre aux gens comment se servir de la technique vidéo, associée bien sûr à une stratégie marketing, parce que, encore une fois... Euh, Faire une vidéo, ça peut s'apprendre relativement vite. Après, surtout quand on est entrepreneur, comment je vais intégrer la vidéo dans ma communication Quelle stratégie je vais mettre en place Et donc là, il y a évidemment pas mal de choses à, à, à étudier, à connaître et à, et à savoir maîtriser à minima, donc pour pouvoir faire quelque chose. Enfin, un marketing vidéo qui soit vraiment efficace. Et puis j'allais oublier un truc. C'est des choses qu'on a abordées de, tout à l'heure justement. Euh, ça, c'est un troisième point que j'aime bien aborder aussi aujourd'hui, euh, d'autant que euh, voilà, j'ai fait une formation de coach euh, en 2020, euh, oui, c'est ça, en 2020 maintenant, euh, à l'INA, auprès de euh, l'Institut des neurosciences appliquées. Euh, et ça m'a été très utile, justement, d'avoir ces, ces outils de coaching, justement, pour pouvoir euh, permettre aux gens de dépasser, aux entrepreneurs de dépasser, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la peur du regard des autres, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, Enfin, euh, toutes ces choses-là, tu vois, et, euh, et euh, c'est quelque chose... Bon, j'avais quelques petites astuces, mais je me rendais compte, je me rendais compte que ce n'était pas très efficace. Donc, euh, le fait d'avoir fait cette formation de coach m'a permis justement d'avoir des outils, parce que bien souvent, tu vois, un des premiers exercices que je propose euh, aux personnes que, que je forme ou que j'accompagne, c'est je leur dis, voilà, tiens, tu vas faire une vidéo de présentation. Deux minutes, tu ne te casses pas la tête, tu fais un truc simple. Rien que ça... Ça, ça, c'est une montagne pour eux. Je le comprends. Ouais, hein, attention, ouais, ouais. Je, je le conçois tout à fait. Et c'est intéressant d'aller gratter, tu vois, de, derrière ça pour comprendre pourquoi ils ont cette crainte de, de, de se filmer face à la caméra, tu vois. Euh, Il y, hein. y, y, y a deux niveaux à cette crainte. Il y a la crainte effectivement d'être bref, d'être court et d'être pertinent. C'est ce qui s'appelle faire un pitch. On en parlait tout à l'heure à Valérie. Oui. Et puis effectivement, euh, bah, bah, se voir à l'image, s'entendre, c'est pas facile. Se voir, c'est pas facile. Euh, L'éclairage, le cadrage, enfin, c'est quand même très technique. Hein, même si aujourd'hui, bah, c'est accessible. Je veux dire, ça n'a jamais été aussi facile de filmer aujourd'hui qu'aujourd'hui. Euh, qu euh, Valérie, tout à l'heure, nous parlait de, de mots clés. Et je pense que euh, les mots clés qu'on peut avoir dans notre business. Euh, peuvent être intégrés dans notre pitch en fait. Qu'est-ce que en pense Ah oui, oui, on peut les intégrer dedans, effectivement. Moi, dans mon pitch, effectivement moi je parle de marketing vidéo, un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je me suis présenté aussi. Euh, et c'est vrai que le pitch, c'est un, un point sur lequel j'aime bien travailler aussi parce que c'est euh, quelque chose d'essentiel. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où je, je présente un exemple de pitch que, que, que, que je fais, que je partage. Euh, pour donner des idées aux gens, tu vois, comment, euh, comment organiser son pitch. Et euh, dans les formations, tu vois, on travaille beaucoup là-dessus, justement, pour savoir faire un pitch qui soit le plus adapté possible, et le plus personnel également. Parce qu'il ne s'agit pas de copier un pitch qu'on a entendu à, à côté, tiens, on va remplacer deux, trois mots, et puis euh, voilà, on va se, se le mettre en bouche, et ça ira bien comme ça. Non, pas du tout. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de personnel, euh, et qu'on qu se sente vraiment à l'aise dans, dans, dans le pitch qu'on qu qu doit faire, que ce soit face caméra comme devant euh, quelqu'un qu'on rencontre comme ça dans la rue, tiens, qu'est-ce qu que vous faites comme métier Bah euh, voilà, puis Tu fais ton pitch et t as, t as, après, tu as plusieurs pitchs. Hein. Tu as le pitch de 30 secondes, tu as le pitch de 2 minutes, euh, 4 minutes, enfin, voilà. <rire> je pense avoir trouvé le pitch le plus court au monde, mais le plus efficace. Vas-y, dis. Quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis optimiste professionnel. <rire> et en fait, Et c'est quelque chose que j'ai appris euh, en faisant du commerce, j'ai fait beaucoup de commerce, mais en Hollande, mais beaucoup à l'Américaine, avec des Américains, euh, et on nous avait appris à faire de commerce en écoutant, en suscitant les questions, en suscitant la, le questionnement. Et si effectivement mon pitch, c'est je suis optimiste professionnel, euh, mais euh, ça me donne envie, euh, ça donne envie à l'autre à me poser des questions, j'ai tout réussi. On bah, se <rire> Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» là, Et là, je sais qu'on m'écoute. <rire> tu sais Michel, c'est bon ce que tu dis, parce que ça me fait rappeler que moi aussi j'ai un pitch comme toi, très court, et mon pitch très court, c'est le suivant. Quand on me demande ce que je fais, bah, je euh, dis, bah, moi, je suis un créateur de « Ah ouais ». Comment ça Oui, un créateur de ah, « ouais. Ah ouais ».« Ah ouais !» Comment ça <rire> Excellent Ah ouais Ah ouais, et tu verras, ah j'ai même réservé le nom de domaine ah ouais.fr Génial, génial, ben voilà voilà les amis, une bonne idée on peut aussi passer à une autre forme de pitch c'est dire une phrase toute courte qui, ouais. est, qui est presque une punchline et grâce à cette punchline, ça donne envie que les gens vous posent des questions. Et, et, et quand les gens vous posent des questions, eh vous savez que vous les intéressez. Si tu le veux bien, Chris, on va passer de nouveau au chat voir ce que les, oui. les, les, les internautes nous, nous posent, nous disent « Statem pour toi, quelles sont les grandes différences de comportement euh, de valeur entre les Français et les Américains, notamment en matière de réussite » Qu'est-ce que tu en penses Alors, Statem tout, tout à l'heure, me faisait une, un commentaire concernant mes, mes vidéos sur New York City. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a vu mes vidéos à l'américaine. Euh, donc, euh, ben je vais te laisser répondre toi d'abord avant de répondre moi. Quelles sont les grandes différences de comportement et valeurs entre les Français et les Américains Bah, pff, <rire> il y a une différence déjà très culturelle. Euh, c'est, je vais donner un exemple. Tu vois, par exemple, c'est parfois un truc que j'évoque euh, et c'est du vécu. Euh, notamment un Français euh, qui était parti aux États-Unis et donc il, voilà, il voulait essayer de trouver du boulot là-bas donc il avait fait son CV comme il avait eu l'habitude de le faire en France en mettant toutes les choses qu'il avait réussi dans, dans son expérience professionnelle et le recruteur regarde son CV il fait mais il n'y a pas un truc que vous n'avez pas échoué ah, non non je vous ai mis tout, tout ce que j'ai réussi ah ça va être embêtant ça bah, pourquoi bah, Parce que nous, on aime bien aussi avoir des gens qui ont eu une expérience pendant laquelle il y a eu des choses sur lesquelles ils ont eu des échecs. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, l'échec n'est pas du tout considéré de la même manière qu'en France. Au contraire, c'est un gage de, de, de réussite de quelqu'un qui a su surmonter et s'adapter à des échecs. Alors qu'en France, c'est totalement l'inverse. Si tu commences à évoquer tes échecs en France, on se dit « Oula, c'est un loser le mec, il a échoué sur tel truc, c'est pas bon ». Eh ben, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit mon livre pour réussir, oser, échouer. Et ben je voilà. parle aussi de la culture américaine parce que j'y vais, j'y vais. Enfin, avant la, le Covid, j'y allais tous les ans. Mais effectivement, il y a une vraie culture de l'échec là-bas. C'est là-bas, l'échec est une preuve d'audace que tu oses. Plus tu trompes, plus tu as de chances de réussir. Et c'est aussi mon credo. C'est si tu veux réussir, tu es obligé de te tromper. Alors parfois, tu peux réussir du premier coup, mais c'est plutôt de l'ordre du hasard ou du coup de bol. Mais euh, mais c'est un vrai indicateur. Les gens qui échouent souvent sont des gens qui ont plus d'échecs. Et, et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, euh, ça me permet d'en parler de faire mon autopromotion, tant qu'à faire. <rire> Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'offre un livre à un de mes auditeurs. Là, voilà, j'offre mon livre. Euh, et je sais pas comment je vais l'offrir. Avec quelles questions je peux poser, Christophe. Je sais pas quoi. Je faut que tu m'aides, mais j'en sais rien. Mais je peux offrir un livre ce soir. Euh, mais oh, donc, effectivement, il y, y, y a une vraie différence entre la, la culture américaine et, et française par rapport à l'échec. En France, on est plutôt dans la culture de la gagne on va te dire qu'il faut gagner, réussir et on taira, on ne dira rien sur ces échecs. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Euh, regarde SpaceX Elon Musk, Musk euh, ou uh, de Jeff Bezos ils nous montrent les explosions et tous leurs échecs, ils les montrent parce que c'est aussi une forme de communication Il montre ils montrent qu'ils avancent, qu'ils sont en train d'inventer, de, de progresser tu as déjà vu euh, parler euh, Ariane Group de leurs échecs Non <rire> voilà, il voilà. y groupe, euh, dans l'histoire, Ariane, c'est euh, une culture de militaire, je veux dire, euh, à, à la base, Ariane, c'était des militaires qui ont commencé cela, hein, c'était pour, pour créer des missiles balistiques, etc. Et la culture du secret, en revanche, est très franco-française, on ne parle pas de ses échecs. Et on a une vraie différence de culture, on a l'impression qu'Ariane réussit tout, mais ils ne nous parlent pas de leurs échecs, alors que les Américains vont nous montrer qu'ils avancent grâce à leurs échecs. Mais oui, effectivement... mais c'est... Mais oui, mais c'est vrai que enfin, quand on regarde le, la vie de toutes les personnes, quel que soit euh, le domaine dans lequel ils ont euh, réussi, très souvent, 99% du temps, c'est des gens qui ont surmonté beaucoup d'échecs. Absolument. Absolument. Et je, je le dis dans mon livre, si, si j'ai écrit mon livre, c'est parce que j'en ai eu marre. <rire> j'en ai eu marre que les gens me disent « Michel, c'est facile pour toi, tu réussis tout. <rire> » j'en ai marre c'est vrai t'es chiant Michel et avec le livre j'ai une... exorcisé ce traumatisme en faisant comprendre que si au regard des autres je réussis beaucoup de choses punaise proportionnellement j'en ai échoué 2 à 3, 4, 5 fois plus mais vous ne l'avez pas vu donc c'est pareil pour les vidéos pour revenir sur le thème de la vidéo euh, je regarde ma chaîne YouTube, il y a près de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube. Quand je compte aussi les vidéos non répertoriées, etc., j'ai fait plus de 500 vidéos rien que sur YouTube. Euh, bah, je, elles ne sont pas toutes bonnes. Quoi. <rire> les Alors, nous avons Claire, Claire qui est, qui, est, qui est très active dans le chat, qui revient sur le sujet. Ce entre... n'est pas qu'il revient, c'est parce qu'il y a un décalage entre le chat et ce que l'on est en train de dire là. Si les proches nous respectent, ils accepteront ce que l'on fait. S'ils si nous mettent la pression, c'est en effet miroir. Ils projettent sur nous leurs propres peurs. Je pense que Claire a quelque part aussi raison. Oui, oui, oui Attention, oui. authentique, mais dans les bottes d'un commercial, il ne faut pas oublier le but ultime d'une activité est de vendre. Oui, bien entendu, VKKV, bien entendu. Et après, on n'oublie pas que le commercial, il vit aussi de, de ses ventes. On est bien d'accord. Valérie qui nous dit, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oui, effectivement, merci Valérie qui est intervenue tout à l'heure. Camille, qui nous a fait la réflexion, la, la, la, qui nous a posé la question par rapport à ses proches. Oser couper le cordon. Oui, Camille, c'est à peu près ça. C'est oser couper le cordon. Effectivement. effectivement. Estelle, Michel, ravi de te revoir et t'entendre après Clubhouse. Il y a quelques mois, je ne suis pas un troll. <rire> merci, Estelle. Heureusement, il n'y a pas que des trolls. Voilà, merci et heureux de te voir ici sur mon live. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, René qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Michel et Christophe. Bonsoir, René. Euh, euh, Claire, ça m'intéresse courant du même pour l'accompagnement car je vais être psy. Claire, Christophe, je vous présente mutuellement. Voilà, le Talk Talk Show, c'est ça aussi. Ce sont des rencontres, hein, c'était la première saison, c'était 70 épisodes et presque 200 rencontres. Et de ces 200 rencontres, il y a des gens qui ont effectivement créé ces liens, il y a des gens qui ont été motivés, ont été poussés à créer leur propre activité. Euh, et merci encore pour tous ces retours. Et tu vois, Christophe, à nouveau ce soir, la preuve que le Talk Talk Show est une merveilleuse émission qui met les gens en relation, je vous invite à rentrer en contact mutuellement vous allez probablement faire affaire. C'est très bien, j'en suis heureux pour vous deux. Euh, je souhaite développer mon audience YouTube, donc vidéo sur l'écriture de mes textes, donc ça m'intéresse doublement. Bah, voilà. Niki euh, qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Damien qui nous dit merci. Euh, <rire> Il y a Claire qui dit donc qu'elle te veut dans son équipe. <rire> ça fait un petit peu The Voice. Je voilà, ah, je pense que c'est à ça qu'elle fait allusion. Euh, nous avons Thierry. Le principal de mes publications, c'est le partage des livres que je lis, quelques fois avec mes commentaires, puis beaucoup de partage sur l'optimisme, le développement personnel, avec des citations et des vidéos, quelques fois venant des auteurs d'un livre. Et je commence à publier mes propres citations, souvent inspirées par mes lectures. Dès les livres « Le moine qui vendit sa Ferrari » de Robin Sharma. Ah oui, ah oui, on le connaît bien, hein, Monsieur Sharma. J'ai dû lire une bonne quarantaine de livres l'an dernier, mais pour l'instant... J'ai, alors là, le, à mon avis, c'est euh, trop long, donc c'est passé. <rire> On voilà, a Thierry qui dit beaucoup. Euh, Camille qui nous dit que l'échec est un diplôme. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a Staterne qui, qui est d'accord avec toi, Christophe. Voilà, voilà, par rapport à ta définition sur, le, euh, sur la, la réussite à l'américaine. Tatania qui nous dit l'éloge de la réussite contre celui de l'échec. Absolument. Euh, Marie qui nous dit plutôt bonne en réussite d'échecs. Oui, on, on réussit, on peut réussir ses échecs. <rire> on peut échouer ses réussites, on peut voir ça comme ça aussi. <rire> Claire qui nous dit, celui qui n'échoue pas qui n'échoue pas, ne réussit pas. Comment savoir ce si dont on est capable si on n'échoue pas? Absolument Claire, c'est une parole de sagesse, effectivement. Euh, voilà, euh, je veux bien ce livre et eh bien voilà, si tu veux ce livre attends, regarde, attends, regarde, hop là si tu veux, là, là, ici, non là, voilà, là, ici ce livre, eh bien, il est sur Amazon hein, pour réussir, oser échouer euh, ça me ferait plaisir que tu l'achètes, bien entendu euh, on en profite pour faire son auto-promotion euh, Claire, l'exemple de Lincoln sur l'échec est souvent pris pour démontrer qu'il a tenté et tente malgré l'adversité il est devenu président, absolument euh, Tatiana un optimiste qui réussit, c'est chiant. <rire> oui, mais enfin bon. Je pense qu'en France, je pense qu'en France, la réussite est mal vue et souvent critiquée. Mais Christophe, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je pense qu'on a quand même affaire à une, à une modification de pensée. Je trouve qu'on trouve moins de Français qui sont en train de râler contre la réussite et que je pense que euh, Internet a donné accès à une autre vision de culture et que, en tout cas, c'est ce que je remarque. De plus en plus de Français sont d'accord que la réussite, c'est quand même quelque chose de quand même. Alors que les Français, en général, se plaignent de la réussite des autres. Beaucoup de jalousie aussi en France. Oula oui <rire> Moi, je me rappelle, enfin, ça remonte à une vingtaine d'années, mais j'ai un ami comme ça qui, qui tenait une agence immobilière qui, est, qui avait réussi. Tu vois, ça marchait super bien. Et à cause de la jalousie de certains, il est obligé de fermer boutique… Et de partir euh, dans le nord de la France. Enfin, bref, euh, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est moins le cas, euh, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est vrai que pour reprendre l'exemple des États-Unis, c'est pareil. Tu vois, les gens qui euh, qui voient les, les, les autres réussir, au contraire, tu vois, ils sont vachement contents pour eux. Quoi, ils se disent, euh, par exemple, le gars qui arrive avec, euh, je veux dire n'importe quoi, mais avec une Ferrari. En France, peut-être encore aujourd'hui, on aurait tendance à se dire, punaise, le mec, il a les moyens de s'acheter une bagnole comme ça. Alors qu'aux États-Unis, on va se dire, waouh Si le mec, il a les moyens de s'acheter une bagnole comme ça, c'est parce qu'il a réussi. Et bravo, quoi. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux euh, dans cette culture américaine, c'est qu'il se réjouisse de ton succès. Et c'est exactement ordinaire. Et euh, nous avons beaucoup à apprendre de cette attitude-là. Euh, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux euh, une interview d'Arthur, Arthur, Arthur le, le présentateur, le producteur, le réalisateur. Euh, Arthur, qui est aujourd'hui multimillionnaire de, de par ses émissions de télé, qui a aussi traversé de longs déserts dans toute sa carrière et qui affirme effectivement avoir eu euh, affaire à cette jalousie franco-française face à la réussite. Euh, et heureusement, je pense que nous sommes dans, dans la bonne direction et les mentalités changent. Heureusement. Oui, oui. Euh, oui, oui. Alors, il y a Christophe qui, euh, qui te dit, en fin de compte, Christophe, la vidéo, ça ne serait pas la vie. <rire> oui, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'on se connaît, euh, Christophe, et c'est vrai que c'est ce que je rappelle souvent, la vidéo, c'est la vie. <rire> Moi, je, oui. dis mon fils, je dis à mon fils de 4 ans que le chocolat, c'est la vie, mais c'est pas la même chose, non non, non, non, la vidéo, c'est <rire> la vie. <rire> Alors, Statham qui nous dit, pensez-vous qu'il vaut mieux vivre en France ou en Amérique Peut-être une question trop dure. Non, pour moi, elle n'est pas dure. Je te laisse d'abord répondre, Christophe. Euh, ni l'un ni l'autre. Tu vois, moi, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Euh, c'est un pays magnifique et qui a une culture qui me plaît beaucoup. Il n'y a pas que des avantages non plus. Il y a des, des petits trucs qui sont moins sympas aux États-Unis. Euh. C'est vrai que je me suis posé la question, notamment, c'était en 2015, je crois, ouais, c'est ça, c'était la dernière fois que j'avais été aux États-Unis. J'avais rencontré quelques Français, quelques entrepreneurs français, donc ils s'étaient installés aux États-Unis, qui m'avaient dit le, le plus grand bonheur qu'ils avaient de travailler aux États-Unis, parce qu'ils me disaient, voilà, au moins euh, aux États-Unis, quand on bosse, euh, on gagne vraiment le travail que l'on fournit, alors qu'en France, euh, tu bosses 70 heures, mais tu, tu gagnes que la moitié en fait, en vrai. Donc, euh, tu t'échines pour pas grand-chose à l'arrivée. Ce qui est vrai, pas totalement non plus, tu vois, c'est un peu excessif comme euh, manière de voir les choses, mais c'est un, un peu ça. Néanmoins, euh, bah, moi, je suis plutôt, euh, voilà, j'habite en France, je suis né en France, euh, j'aurais du mal, je pense, à j'ai fait quelques pays, tu vois, euh, je pense que j'aurais du mal quand même à aller euh, habiter dans un autre pays étranger même si je m'adapte très facilement, tu vois, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais je trouve que la France, c'est un pays intéressant quand même. Eh bien, je suis assez d'accord avec toi, Christophe. Moi, je pense que euh, l'Eldorado, oui, ça fait toujours rêver l'Eldorado, qu aujourd'hui, on parle beaucoup moins d'Eldorado qu'il y a 50, 60 ou 150 ans, hein, merci les pionniers, mais l'Eldorado, il est là où on est, il est là où est notre et cœur. Oui. Et j'ai envie de dire, on est dans un pays, euh, la France, c'est un pays d'entrepreneurs. Euh, je me souviens que sous, euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il avait créé euh, le régime euh, d'auto-entrepreneurs de, de, qui a permis de faire exploser le nombre de, de, de gens euh, de vocation à l'entrepreneuriat. Euh, Qu'ils aient réussi ou pas, là n'est pas la question, mais les Français sont de grands entrepreneurs et c'est pas pour rien. Alors oui, on pourrait se plaindre effectivement qu'on a beaucoup de charges, qu'on qu doit payer énormément, ce qui en l'occurrence est vrai, mais on est dans un pays qui nous apporte aussi énormément de... de, de, de, de d'outils, d'opportunités pour pouvoir créer ses propres entreprises. Et... Ce n'est pas forcément vrai que l'Eldorado soit aux états unis parce que, comme tu l'as dit très justement, Christophe, il y a aussi le côté obscur des états unis euh, Par exemple, la sécurité sociale n'existe pas là-bas, ou très peu. Euh, Obama, Il y a eu Obamacare qui, euh, qui a été balayé par Trump, bien entendu, mais qui fait que si demain tu vas à l'hôpital aux urgences, eh bien euh, tu, tu dois payer avec un rein, ou tu t'arraches un bras, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. Euh, et puis, bon, il y, a, il y a des avantages, des inconvénients partout, j'ai envie de dire. Euh, L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, si ça se trouve c'est peut-être même de l'herbe synthétique <rire> à réfléchir ce que tu dis c'est où tu es ouais ce que tu dis c'est vachement juste tu vois c'est vrai qu'on a on a tendance à se dire ouais si, si je déménage si je vais aux états unis par exemple ouais je vais cartonner je vais faire un super business ce qui sera peut-être vrai pas pour le coup mais en même temps, euh, bien souvent, c'est un leurre, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aux États-Unis, qui reviennent en France parce qu'ils se, se rendent compte que ça ne marche pas au, aussi bien qu'ils l'auraient souhaité. Ce n'est pas l'Eldorado qu'ils ont rêvé. Et euh, je pense qu'on peut vraiment créer, comme tu l'as dit très justement, on peut créer son Eldorado là où on est. Pas besoin forcément de partir ailleurs, tu vois. Absolument. Absolument. J'avais fait une vidéo vlog là-dessus aussi euh, euh, aux États-Unis et j'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est que l'Eldorado est là où intention est et tu peux réussir n'importe où et des réussites en france on en retrouve mais des milliers et des milliers si on veut bien se concentrer dessus. Effectivement, c'est un petit peu comme l'optimisme et le pessimisme. Si tu te concentres sur tout ce qui va mal, si tu es abonné, qu'à des euh, qu'à des groupes qui ne te donnent que des nouvelles négatives, oppressantes, stressantes, moroses, forcément, ça va alimenter euh, ton état d'esprit. Mais si tu te concentres sur tout ce qui va bien et, et des, des pages comme par exemple, il y a en France, la Ligue des optimistes de France qui te permet aussi de recevoir des news positives. Euh, il y a euh, optimisme.com il y a source d'optimisme.com que j'ai créé moi aussi, tu peux t'alimenter de ce que tu veux en fait, comme pour la nourriture tu peux alimenter ton esprit avec ce que tu veux mais ça va créer ton état d'esprit, ça va avoir un impact sur ce que tu fais, sur ce que tu es mais carrément tu euh, vois c'est pour ça que ce, que ce que je préconise justement par rapport à ça c'est déjà lire, lire des bouquins qui soient vraiment inspirants qui te, te mettent dans un état d'esprit positif, comme on le dit euh, très simplement, euh, c'est de regarder aussi. Tu as des, pas mal de vidéos. Tu vois. Tu parlais de Tony Robbins, par exemple, mais pas que. Il hein, y, a, y a plein de personnes que moi, j'aime bien suivre comme ça sur YouTube euh, plutôt que de regarder euh, BFM euh, ou, ou assimilé. Ah bon <rire> Je préfère regarder des vidéos comme ça sur YouTube. Ça me stimule, ça me, ça me, ça me, ça me donne des idées. Tu vois, ça me... Franchement, ça, ça ça procure un bien-être incroyable et euh, et puis surtout ça se met ça permet de se mettre dans un état d'esprit vraiment positif et ça c'est vachement important. Et il y a peut-être aussi un truc qu'on a tendance à oublier et je pense que c'est important de le rappeler aussi. Tu vois pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, se dire ouais le Dorado il peut être là etc c'est à nous de le créer. Et euh, déjà un truc qui est vachement bien. Alors je sais que c'est parfois euh, ça, ça devient un petit peu galvaudé. Euh, en, euh, ces derniers temps, mais je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser de très près, ça s'appelle la gratitude. <rire> je vois des... eh oui <rire> De ressentir la gratitude. Je même peux démontrer, parce que les, les, les, les neurosciences et les sciences cognitives ont démontré que la gratitude a un impact immédiat sur notre notre réseau neuronal et sur le cerveau et sur notre état d'esprit. Merci de le dire, Christophe. Euh, on a Marie qui nous dit, dans un de mes échecs précédents, un Café Librairie International, une cliente suisse m'a dit un matin, « Have a good business ». Elle m'a demandé comment le traduire. Je lui ai répondu qu'en France, c'était presque une insulte. <rire> oui, c'est vrai. Mais heureusement, comme le dit Laurent ici, progressivement, avec les nouvelles générations, les pensées business se transforment petit à petit. Et c'est exactement ce qu'on disait, les mentalités changent, heureusement. Claire, qui est très active ce soir, merci Claire, ça me fait vraiment plaisir. C'est quoi réussir Ce n'est pas les biens matériels, c'est être heureux, tout simplement, et qu'on se lève avec le smile, et surtout, que l'on fait ce que l'on aime, sans restriction. Euh, exactement. Euh, voilà. Si je peux me permettre, si permettre oui. la ce que vient de dire Claire, c'est intéressant ce qu'elle vient d'écrire, parce que justement, tu vois, la notion de réussite... Et euh, c'est surtout cette, la fin de sa, sa phrase là c'est de faire ce que l'on aime sans restriction. J'irai plus simplement euh, pour résumer ce qu'elle dit c'est réussir c'est aimer aimer du verbe euh, aimer oui tout à fait d'accord. Et d'ailleurs l'amour c'est la puissance la plus forte qui existe Eh oui mais oui mais oui voilà donc euh, on, on, on reçoit encore quelques petits messages. Voilà, euh, merci VKKV, live inspirant, père riche, père pauvre, oui, effectivement. Aussi, ouais. Oui, bonsoir de Nancy, bonsoir Marion, merci d'être dans notre, notre live. Nous sommes nos pensées et notre réalité est celle qu'on voudra avoir. Disons que l'on verra les opportunités si on met de côté la négativité exactement. Euh, voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai Après, c'est vrai que tu, tu, tu vois, c'est ce que je dis parfois souvent, parce qu'il y a des gens qui… Euh... Qui aurait tendance à dire, enfin moi j'ai eu très peu de remarques, mais j'en ai eu quand même quelques-unes, des gens qui me disent « Ouais, mais toi, tu es toujours positif. » Et euh, j'ai dis Ouais, parce que moi, ça me fait du bien d'être positif. » En même temps, je ne suis pas non plus idiot. Hein. Je vois ce qui se passe quand même autour de moi, dans le monde. Et il euh, y a des choses négatives qui se passent, etc. Mais, tu vois, pour reprendre l'image que tu disais tout à l'heure, Michel, et moi je l'adapte justement par rapport à la vidéo. Quand on fait de la vidéo, tu vois, euh, on peut faire le zoom sur le tas de fumier qui est à sa gauche, ou alors sur le champ fleuri qui est à sa droite. Pour autant, tu vois, on sait que le tas de fumier, il est là, mais on va plutôt faire le focus Regarde, qui est à côté. Je zoome, je zoome. <rire> Excellent. <rire> mais c'est ça. <rire> alors, Chris, on, on arrive à la fin de notre rendez-vous, malheureusement, et c'est très, très intéressant. Euh, c'est très intéressant. Tu vois qu'on a quand même pas mal de trolls je pense que mon expérience de faire monter les gens comme ça en libre antenne ne marche pas <rire> voilà euh, donc on va passer à la fin de notre, de notre entretien merci christophe c'était un moment très agréable merci pour merci, à, petits toi, petits merci, merci à, à toi michel merci à toi euh, j'ai l'habitude de le faire ainsi j'aime bien laisser euh, le dernier mot, euh, en tout cas l'un des derniers mots à, à mon invité. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous nos auditeurs qui nous ont regardés ce soir, qu'ils soient ici depuis le début ou, que nous ont, ou qui nous regardent en replay Qu'est-ce que tu voudrais donner comme message ou qu'est-ce que tu voudrais nous dire euh, Juste une chose tu vois, que j'aime euh, rappeler, c'est que parfois, tu vois, il y a des, des, des personnes euh, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, hein, mais qui euh, sous-estiment, qui se sous-estiment et qui pensent notamment n'avoir aucun talent, rien de particulier, tu vois. Et euh, je leur dis simplement la chose suivante, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Et euh, c'est très juste de dire ça parce que quand après je fais travailler ces personnes-là justement sur leurs talent pour qu'ils découvrent réellement quels sont leurs talents, bien souvent les gens sont surpris de se rendre compte qu'ils ont des talents effectivement, quoi. Donc euh, voilà, c'est juste pour vous dire ça à chacun d'entre vous qui regardez euh, ce live. Vous avez bien plus de talent que vous ne le croyez, soyez-en certains. Et puis peut-être aussi euh, un, un truc que j'aime bien dire aussi pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure euh, à savoir que l'amour est la réponse à tout. Donc voilà, j'ai tout dit. Merci Christophe, on va passer au jingle et on va voir ce que yes. Anne a retenu de tout ce qui s'est échangé ce soir. Eh bien, Anne, qu'est-ce que tu nous fais de beau ce soir Je vais je euh, je vais, euh, je vais écouter avec beaucoup d'attention ce que tu as à nous dire. Et c'est à toi, ma chère. Oh, merci, ah. bonsoir à tous. Me voici dans une nouvelle année. 2022 vient de sonner à ma porte. J'ai de grandes résolutions. Je vais apprendre à communiquer, montrer de suite qui je suis et être clair dans ma communication. Et garder en mémoire cette question Qu'est-ce que tu veux atteindre Ma première résolution, c'est de prendre le train avec mon chauffeur Christophe. Blague. Oh, oh Christophe train, chouchou, -chou, je prends le train. C'était facile, celle-là. <rire> oh, Blague belge 2022. Go pour une séance de cinéma pour bien commencer ma rentrée dans une nouvelle ère plus pure, enfin presque. Première séance, une salle bondée. Voilà un film qui a du succès. Il va pouvoir être acheté vu le nombre de personnes qui sont là pour le découvrir. Mais le succès passe-t-il par le nombre de personnes qui le regardent Qu'est-ce qui fait que ce film donne envie d'aller le voir Et si le réalisateur avait mis son ego de côté et qu'il s'est mis au service de son public, des envies émotionnelles des spectateurs, cela ferait-il le succès du film Oui, mais les abonnés ne font pas tout. C'est notre engagement et notre contenu qui fera le reste. Être authentique, rester soi-même et oser se mettre en avant. Voilà le succès de ce film. Ne rien lâcher, continuer à crier comme le font les grandes marques de publicité. Avoir confiance en son produit, en son film, en son histoire. Avoir confiance en soi. Ne plus avoir peur du regard de l'autre. Une plante pousse sous le soleil et non à l'ombre au fond d'une cave. Son succès vient du fait qu'il ose montrer ses émotions, ses idées. Voilà la réussite de ce film. Quand je vois ces acteurs américains, je me dis qu'ils sont courageux, ces Américains, n'ont pas peur de l'échec, ils osent échouer pour réussir. Eh bien, pour 2022, je décide que je suis un créateur de... Ah ouais Je resterai qui je suis en toute authenticité. Je décide que l'Eldorado est là, où est mon cœur Et ça, c'est la vie. Nous sommes tous talentueux. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé au chat Je te remercie, Christophe, et je te remercie, Michel, d'avoir créé le Talk Talk Show. Ah bien, merci à toi. Merci euh, brillamment résumé. Voilà, J'applaudis pour tout le monde. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette, de cette émission. J'espère que vous avez avait apprécié le contenu, la nouvelle formule, une formule peut-être... Euh plus, plus corporelle, en tout cas où j'ai voulu apporter plus de valeur avec des idées. Merci à Christophe d'avoir participé à cette première de cette saison 2. Merci à vous tous qui avez participé très nombreux à ce chat. Vous avez été très nombreux à regarder euh, ça en live. Et euh, je suis euh, à nouveau, je vous présente des excuses pour les trolls. J'ai voulu innover en faisant monter des gens, mais le problème, c'est que ces gens-là sont juste venus pour faire des pitreries, voire même des saloperies euh, sur ma chaîne pour ne pas utiliser d'autres mots. Euh, merci beaucoup, voilà, on a ici encore, je vous laisse euh, le plaisir aussi de prendre congé. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année. Je vous rappelle que le rendez-vous est tous les lundis à 22h. Donc lundi prochain, on se retrouve à nouveau pour un nouveau Toto Show, un nouvel invité et euh, nous aurons l'occasion de partager ensemble euh, peut-être de nouvelles idées. De nouvelles astuces et je vous laisse euh, merci. Je vous laisse euh, donc les commentaires. Waouh, merci Anne. Voilà, euh, merci euh, Anne. Je vais vous mettre ici en, en grand. Voilà, donc on te remercie. Merci. Voilà, on dit merci qui ben, Merci euh, ben, Père Noël. Voilà, <rire> euh, voilà, Joël qui te dit merci également. Voilà, il faut embaucher un modérateur. Oui, absolument, ce serait bien plus simple d'avoir un modérateur, effectivement. See you next week. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour tes nombreux commentaires. Et voilà, vous vous dites bonjour. Euh, merci. Euh, C'est tous les lundis. Merci, Claire. Merci, Claire, d'avoir participé autant. Merci, Valérie, d'être monté euh, euh, dans, dans le studio et d'avoir monté le niveau de tous ces trolls. Tu n'étais pas un troll, heureusement. Euh, voilà. Merci à vous tous, les amis. Je vous souhaite euh, une très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain, 22h. À bientôt. Je vous embrasse. Et peut-être que toi aussi, tu veux les embrasser ouais. On vous embrasse les amis Ciao, ciao